Salut à tous, bonne Salut année à, tous. à toutes et tous, bienvenue sur Osons Causer, l'entretien live. Euh, bienvenue dans notre premier entretien de 2021. Euh, cette année, on va vraiment recevoir beaucoup de gens euh, qu'on trouve passionnants, qui font des choses importantes euh, pour les recevoir sur Osons Causer et sur Osons Comprendre et traiter des sujets euh, en profondeur. Euh, et pour la, la première de l'année, bah, on est hyper content de, de recevoir... Euh, Elise Van Beneden, euh, qui est la présidente d'une de, des trois principales associations contre la corruption en France, avec Transparency International et Sherpa. Euh, cette association, c'est Anticorps. Euh, et euh, du coup, Elise, ça fait plus de dix ans qu'elle travaille dans l'univers de, de la lutte contre la corruption. Elle va pouvoir vraiment nous donner euh, une belle, belle compréhension de ce gros problème pour notre démocratie. On va voir un peu que la corruption, c'est une chose qui existe très bien en France. Hein, ce n'est pas réservé aux pays du tiers monde et aux dictatures euh, très, très loin de chez nous. On va voir un peu les conséquences que ça a la corruption sur notre vie démocratique, sur, euh, sur nos impôts, sur services publics, enfin tout ce que ça nous coûte. Euh, et puis on va essayer de comprendre un peu bah, quelles sont les principales affaires sur lesquelles bosse Anticorps, notamment des affaires qui, euh, pas uniquement, mais certaines qui datent du quinquennat de Macron. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe quand on est une association qui lutte contre la corruption. On va voir que ce n'est pas forcément facile tous les jours. Et puis on va essayer de comprendre ensemble euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour euh, fortement diminuer, pour lutter contre la corruption. Euh, on va essayer de faire ça dans, en se donnant à peu près une heure, une heure et demie max. Comme ça, vous aurez vraiment une belle compréhension de, de, de ce sujet euh, dans un temps qui reste, qui reste OK à regarder comme ça. Donc, Elise, euh, bah on est très contents de te recevoir. Euh, bienvenue. Et euh, bah, je vais te demander, si tu veux bien, de, de, de te présenter un petit peu rapidement toi-même et puis, euh, et puis euh, de présenter rapidement euh, ce que fait Anticorp. Oui, d'accord. Euh, bah merci beaucoup pour l'invitation, ça, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, euh, donc moi, Elison euh, Maiden, je suis euh, avocate, euh, je fais principalement du, du droit du travail. Et, euh, et je suis militante anticorruption depuis 12 ans maintenant, puisque j'ai euh, rejoint Anticorps euh, en 2009. Euh, mmh. En 2009, j'ai rejoint Anticorps à un moment où euh, en fait, il y a eu une possibilité pour les associations d'agir en justice, mais je vous en reparlerai euh, plus tard. Mmh. J'ai eu ce, ce déclic quand j'étais à la fac de droit de me dire, bah, en fait c'est hyper intéressant, l'action des associations en justice est, est un outil euh, absolument passionnant. Donc, euh, donc, je suis allée voir ce qui se passait à Anticor. À l'époque, c'était encore une vraiment toute petite association. Euh, D'ailleurs, je crois que je leur ai envoyé un mail et que <rire> qu'ils le... m'ont répondu le lendemain en me disant bah, « Oui, tu peux venir à une réunion ». En fait, c'était une réunion du bureau de l'association, donc des dirigeants. Mmh. Donc, c'était vraiment sympa et, euh... <rire> et tout de suite euh, dans, dans le dur. Et donc, Anticor, bah, du coup, c'est une histoire oui, qui dure depuis, euh, depuis 2009. Euh, c'est une, euh, une petite asso euh, qui fait énormément de bruit espèce de, de mini-moyen euh, maxi influence et, et donc euh, l'objet principal d'Anticor c'est de, de lutter contre la corruption mais aussi euh, de rétablir le lien de confiance entre les élus et les citoyens ce qui ouais. peut paraître paradoxal mais je vous en parlerai plus tard euh, et donc Anticor est ultra connu pour euh, la partie euh, lutter contre la corruption parce qu'on porte plainte on ouais. porte plainte contre des élus ce n'est pas la seule chose que vous faites, mais une de vos activités principales, pour les gens qui ne connaissent pas encore anticorps, c'est qu'effectivement, vous, vous portez plainte et vous faites euh, rester actif des plaintes qui, autrement, de, parfois euh, passent dans les placards, dans les, dans les tiroirs. Et, euh, et cette activité-là, de, de, de, de s'assurer que les affaires de corruption euh, ne restent pas euh, impunies et sont poursuivies, c'est un des grands rôles de l'association. La, oui, oui c'est 80% de notre activité. Hein. Très sincèrement, c'est notre activité principale. Et effectivement, on, on intervient, dans des, on porte plainte. Parfois, on est à l'initiative du procès. Parfois, on intervient plus tard parce qu'il y a un dysfonctionnement de, de la justice, à, à notre avis en tout cas. Par exemple, on est intervenu dans un dossier de la CENIM, sur la, la mairie de, de Nîmes, où il euh, y avait eu une mise en examen dix ans avant et il ne se passait plus rien dans le dossier. Donc ouais. là, on dit « bon, ça ne va pas, il y a un problème ». Euh, là on estime que notre intervention apporte une plus-value au procès, donc euh, on arrive un peu avec nos gros sabots, on dit qu'est-ce qui se passe, euh, on demande euh, le dossier d'instruction, on, on regarde, on fait des demandes d'actes, euh, on essaye de forcer un petit peu le système pour que, euh, bah, pour que les dossiers de corruption euh, soient jugés, parce que c'est mmh. des, des dossiers qui durent très très longtemps. Oui, et puis vous êtes, euh, êtes actif à la fois dans les gros dossiers nationaux dont on a pu euh, entendre parler en lisant les journaux, en suivant... Euh, les actus, je pense à une des premières affaires que vous avez eues sur l'affaire des écoutes, dans euh, l'affaire des sondages de l'Elysée euh, sous Sarkozy. Et en même temps, vous êtes aussi une asso qui, qui, qui agissait sur des, des problèmes de corruption locaux, des trucs petits dont on n'entendra jamais parler, mais qui sont ah hyper oui. importants pour les gens. Euh, Exactement. On n'a jamais voulu euh, abandonner le, le terrain, le dur. Mmh. En fait, Anticor, c'est une asso de, de bénévoles. On a 92 groupes locaux, ouais. on, a, euh, on a beaucoup plus, on a quasiment 140 euh, euh, responsables dans les, dans les départements. Donc, Ce sont des gens qui sont bénévoles, qui, euh, qui créent un groupe local, qui, qui, euh, bah, qui font des réunions avec les adhérents, qui reçoivent des alertes de corruption, qui traitent les dossiers, ils font ouais. un énorme boulot. Donc en fait nous on est on est très connectés euh, très connecté au terrain. Et euh, mmh. on, a autant, euh, on a autant porté plainte euh, dans, euh, dans le dossier Alstom qui est probablement un euh, ah, gros dossier. <rire> <rire> on parlera plus tard, qui est, ouais. qu est un dossier tentaculaire, euh, évidemment, qui, qui, qui mêle euh, les, intérêts, euh, les intérêts stratégiques industriels de la France euh, à, des, euh, à des questions d'application de, euh, du droit américain euh, en dehors de son territoire. Enfin, c'est vraiment des immenses dossiers euh, passionnants, euh, vraiment, et autant de petits dossiers qui sont... Euh, euh, qui ont l'air moins importants comme ça, mais en fait, c'est ceux qui ont le plus d'impact sur la vie des gens, donc euh, nous, ces dossiers-là, on, on les laisse vraiment pas tomber. Par exemple, on a un petit maire, là, on a, on a porté plainte contre lui parce que euh, qu'il a fait modifier le, le PLU, donc le plan local d'urbanisme, pour qu'un terrain qui lui appartenait devienne constructible. C'est toujours, ah, ben, bah, de, toujours bien d'agir comme ça. Bah, oui, en ça il y en a 5000 des dossiers comme ça, ouais. malheureusement. Mais euh, voilà, quand on a un groupe local sur le terrain qui investit, quand on a des personnes qui souffrent d'une situation, ouais. évidemment, on, on, on entend ça. Donc c'est vrai qu'on a, on a autant des, des petits dossiers euh, que des grands. Et puis, puis, on considère aussi que la corruption, ça, ça commence là, en fait. Ouais. Est, elle est, voilà, la petite, la, corruption locale, la petite corruption locale est pas du tout moins importante que la très, très grosse. Ouais. Mais c'est vrai que dans les, généralement, dans les, dans les journaux, on parle d'anticorps pour ces gros dossiers, mais ouais. voilà. Ouais, bah c'est un truc qui nous a plus paru plus important et hyper intéressant, et du coup c'est pour ça que, que, que c'est bien de le souligner. Et puis un autre truc que, moi m a, m a, m a, que je trouve chouette dans, dans cet asso, c'est que vous avez un, une grosse indépendance, notamment financière. Euh, Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment, comment Anticor vit et comment vous faites pour avoir un petit peu d'argent, pour pouvoir notamment mener vos, vos actions en justice oui, bah en fait, euh, anticorps vit, je vous ai déjà un petit peu donné la réponse. Euh, Anticor, c'est une asso bénévole, bénévoles. Mmh. Donc, euh, c'est vrai qu'on a, on a 5000 adhérents donc, qui cotisent. On a, euh, on a quelques dons. Entre ces cotisations et ces dons, euh, ils ne viennent que de personnes physiques ou alors de, de personnes morales à but non lucratif. Donc euh, pas d'entreprise, quoi, en gros pas d'entreprise et pas de subvention publique. Ouais. Euh, c'est aussi euh, par rapport à, à, à ça qu'on voit beaucoup le, les questions d'indépendance. Ouais. <rire> Finalement, Anticor est un OVNI dans le monde associatif. Oui, oui. C'est pas, pas pour jeter la pierre, hein, parce que en fait, euh, c'est très très dur euh, de fonctionner comme ça. Euh, on a fait un vœu de pauvreté qui est, euh, oui, qu'il faut assumer au quotidien quand même, parce ouais. que au euh, conseil d'administration, on est tous bénévoles, tous les responsables dans les départements sont bénévoles, et on a en fait deux salariés. On a une, ouais, une une ouais, Concrètement, pour que, les gens, pour que les gens capent, par exemple, toi, tu es présidente d'Anticor et tu t es, t as un rôle important dans l'association depuis longtemps. Et euh, du coup, tu passes quoi, 4-5 heures par jour à bosser pour Anticor Non, quelque chose comme ça Oui, oui, oui. Et sans avoir aucune rémunération Aucune. Non. Ok. Donc, bon, les gens. bah euh... <rire> enfin, voilà, ça, c'est. Ouais. <rire> Je pense qu'on aurait besoin de, gens, de plus de gens comme ça. Et euh, du coup, pour bon, ça, c'est un peu pour pouvoir. Voilà, on voulait vous donner un peu une idée de, de ce qu'est Anticorps pour savoir euh, qui, vous avez, euh, qui vous avez et qui va vous raconter un peu, euh, un peu de première main euh, son expérience de, de la corruption en France, de, un peu des différentes affaires. Parce que, bon, toi, ça, tu nous as dit ça fait 12 ans que tu es Anticorps et des affaires, tu en as vu passer des, des dizaines au moins. Euh, oui. et du coup, tu es, es, es un témoin, de, experte aussi, mais de, vraiment de, de choix pour pouvoir nous expliquer un peu concrètement. Euh, qu'est-ce que c'est l'enjeu de la corruption en France, euh, les conséquences que ça a pour nous tous, les difficultés aussi à, à pouvoir lutter contre. Euh, mmh. Et du coup, euh, ouais, j'ai là une, une question pour commencer un peu basique, mais que, qui je pense est importante, parce que corruption, ça peut évoquer un peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire, euh, d'après toi, c'est quoi un peu le, la corruption, c'est quoi les, les principales conséquences de la corruption pour, pour, pour notre société alors, euh, oui, bien sûr. En fait, la, la corruption, euh, je crois le plus simple pour euh, décrire le phénomène euh, de manière globale, que la corruption, euh, c'est un abus de pouvoir. Euh, c'est euh, le comportement de personnes à qui on a confié une mission d'intérêt général, euh, on, a, on a confié du pouvoir et qui le détourne à des fins privées pour s'avantager eux-mêmes ou, euh, ou pour avantager des, des proches, des membres de leur famille ou des personnes qui vont pouvoir leur faire des retours d'ascenseur. Ouais. Donc c'est ça finalement, c'est un, un détournement de cette confiance euh, qu'on qu met quand même dans, dans nos élus et dans toutes les personnes qui sont euh, en charge d'une mission de service public puisque Finalement, il y, y a énormément de personnes. On peut compter, par exemple, euh, a priori, quasiment tous les, les salariés d'un établissement public, euh, industriel ou commercial ou administratif euh, sont susceptibles d'être en charge d'une mission de service public. Donc, euh, mmh. bon, voilà, ça, ça représente beaucoup de personnes, tout notamment tous les fonctionnaires euh, et, euh, et donc les élus, les, les, les grands, les grands grands élus comme les petits élus. Donc un abus de pouvoir, et donc il y a, y, a, y, a y a une définition qui est large de la corruption, euh, qui est finalement toutes les atteintes à la probité, ce qu'on appelle les atteintes à la probité. Donc là-dedans, vous allez trouver autant euh, la corruption, euh, du coup, au sens du code pénal, qui est euh, « bah, je, euh, je te donne de l'argent euh, pour me rendre un service, sachant que ce service, tu peux me le rendre parce que tu inv as investi d'un mandat ou d'une mission de service public. » Donc, donc euh, typiquement, ça c'est par exemple le politique qui euh, offre un un marché public à une boîte dehors de le bâtiment et qui chope euh, une rétro-commission. Euh, ou une rénovation de sa baraque. Ou une hein. rénovation de sa baraque, par exemple. Oui, bah oui. Tout ce qui est, euh, à partir du moment où euh, le, la, la contrepartie de la décision euh, publique, euh, c'est de l'argent. Mmh. <rire> ou un autre avantage, d'ailleurs, la corruption, ça peut être, euh, c'est pas forcément de l'argent. Mmh. Euh, Là, Donc, il y a... Par exemple, Darmanin qui, euh, qui euh, alloue à un HLM en échange de faveurs sexuelles, ce qui est sa défense... Euh, euh, mmh. Depuis qu'il est en poste, on, on, on pourrait éventuellement assimiler ça à une affaire de corruption euh, oui. pour euh, où il monnaie son influence contre des faveurs. Oui, oui. oui. Alors euh, bon, il faut pas, il faut pas oublier que la, la corruption et le, le trafic d'influence qui est un peu le, le, le même, le même pendant en fait, qui est juste que dans le trafic d'influence, la personne demande à quelqu'un d'autre euh, de prendre une décision. Donc, mmh. euh, c'est peut-être plus le cas pour les, les HLM, par exemple, parce que je ne crois pas que ce soit le maire qui prenne des décisions, mmh. mais il est susceptible d'influencer la décision d'un tiers. Ça serait plus euh, euh, du trafic euh, d'influence. Okay. Et... Mais dans le trafic d'influence, comme dans la corruption, euh, il <rire> y, euh, y a deux auteurs, en fait. Il y, hum, y a le passif euh, et l'actif. Donc, euh, euh, dans, dans le dossier auquel vous faites allusion, il euh, y avait quand même une question morale euh, qui se posait... Euh, de manière très forte, qui est que si on, si on portait plainte contre l'un, il euh, y, y avait un risque pénal de 5 ans de prison euh, contre ah. la personne qui est euh, ah. allait vendre des faveurs sexuelles pour obtenir euh, pour venir quelque chose. Et voilà. Ok, ok, ok. Hey, c'est malin, ça. J'y avais pas pensé. Et on a une question sur « osons comprendre », c'est est-ce qu'on peut qualifier le pantouflage, euh, donc il faudra que tu nous le définisses, comme de la corruption <rire> Alors, en fait, euh, donc le pantouflage, c'est euh, les allers-retours public privés Donc, ce n'est pas forcément euh, une infraction pénale. Euh, on ne peut pas forcément euh, dire que ce pas bien. Par exemple, euh, on peut être fonctionnaire euh, et euh, aller bosser dans le, dans le privé et, euh, et revenir. S'il n'y a pas d'interconnexion entre euh, le boulot qu'on avait en tant que fonctionnaire et, euh, et les intérêts privés d'une entreprise euh, par ailleurs, euh, c'est pas forcément quelque chose de grave. Okay. Là où ça peut devenir grave, c'est justement euh, quand il euh, y a une interférence entre les deux et où là, on, la personne est susceptible d'être poursuivie pour prise illégale d'intérêt. Okay. La prise illégale d'intérêt, c'est quand on a surveillé une affaire, passé un contrat, quand on était euh, dans le public et qu'on va euh, en gros travailler pour l'entreprise qui était le, le contractant de ce contrat ou alors dont on a, on a dû surveiller l'activité. Par exemple, on a, euh, nous, euh, on a porté plainte euh, contre euh, le, euh, le président de General Electric parce que euh, quand il bossait euh, au ministère de l'Économie, en fait, il supervisait euh, les euh, des subventions aux exports et qu'il a attribué, euh, lui ou, ça c'est la justice qui devrait le dire, lui ou euh, une, euh, un groupe de personnes ont attribué des subventions à, euh, à General Electric pour... Euh, pour une usine qui se trouve en Irak et, euh, et donc okay. euh, bah, moins de trois ans après, il allait bosser pour General Electric d'abord en tant que chargé des affaires institutionnelles, puis en tant que euh, président directeur général. Et il vient d'ailleurs de, il est d'ailleurs critiqué en ce moment pour euh, très très grosses primes, euh, très très grosses rémunérations qui se versaient alors que alors qu'il y avait beaucoup de licenciements euh, euh, chez General Electric. Donc voilà, il y a des situations donc d'aller-retour public privé qui posent problème et d'autres et d'autres non. Ok. Et euh, du coup, bon, euh, euh, Anticor, c'est une association qui, euh, qui poursuit la corruption dans, dans, tous les, dans toutes les situations, euh, dans tous les cas. Mais euh, il mais y a pas mal d'affaires qui ont un peu égréné le quinquennat, le quinquennat Macron depuis 2017. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu c'est quoi les principales affaires qui touchent directement le pouvoir actuel, sur lesquelles vous avez travaillé ces dernières années oui, il y en a, euh, il <rire> y en a pas mal. Euh. Malheureusement, c'est vrai que le, le quinquennat d'Emmanuel de, Macron avait commencé sur euh, la volonté d'une loi. Euh d'une loi d'éthique, de, de moralisation de la vie publique, et, et finalement, cette loi a fait très peu. Nous, on a été consultés à l'époque et on avait évidemment euh, fait des propositions beaucoup plus ambitieuses. Euh, cette loi a, a fait très peu et puis finalement, on voit qu'avec le temps, il euh, y a des de des affaires qu'on traite nous, euh, qu'est le, le favoritisme, les marchés publics qui sont détricotés au fur et à mesure. Là, y, là le, euh, avec la loi ASAP euh, on arrive dans une situation où il y aura probablement euh, plus, de, plus de plus de plus de vraiment d'obligations de mise en concurrence donc euh, okay. voilà on, plus dans le détricotage et euh, une, une parenthèse avant de avant de répondre euh, à votre question euh, nous euh, à Anticorps, on est on est souvent euh, attaqué comme étant euh, anti euh, anti-droite, puis euh, anti-LREM, tout ça. Euh, en fait, c'est assez logique qu'on que s'attaque au pouvoir. Hein, si, pour, pour abuser du pouvoir, il faut en avoir. Donc, mmh. euh, bien, bien évidemment, euh, c'est complètement naturel qu'on se retrouve avec des dossiers de, de personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui en France. Il n'y a, a pas de volonté partisane derrière ça, absolument pas. Euh, voilà. Et donc, euh, sur les gros dossiers... Euh, du quinquennat, ben, on a, euh, nous on s'est engagé dans l'affaire dans Alstom, qui est une, une affaire euh, gigantesque et, et absolument euh, passionnante, euh, qu en fait, qui euh, concerne la, la vente euh, d'Alstom, Alstom Power, à euh, General Electric. Et, euh, et tout le contexte autour de ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, quand, euh, quand, quand General Electric a voulu euh, acheter Alstom, il y a eu des événements bizarres qui se sont passés euh, de manière concomitante, c'est-à-dire qu'un euh, des plus hauts cadres d'Alstom a été arrêté à New York et euh, emprisonné. Il a passé euh, près de deux ans dans une prison de, de haute sécurité aux États-Unis. Il a été arrêté pour corruption parce qu'aux États-Unis, en fait, il y a une, une loi euh, qui date des années 80 qui, euh, qui permet aux États-Unis de poursuivre les actes de corruption euh, commis partout dans le monde, mmh. même si la société n'est pas américaine, même si les faits n'ont pas été commis euh, sur le territoire américain. Ils, ils estiment qu'à partir du moment où on utilise le dollar pour une transaction, ou alors euh, qu'on utilise euh, par exemple des, des réseaux sociaux <rire> comme mmh. Facebook et Twitter, où on voit l'avantage aussi de, de ces réseaux qu'on ne connaît pas du tout c'est qu'ils sont potentiellement le fondement d'une compétence juridictionnelle pour les états unis Sérieux <rire> Si on utilise genre Gmail ou Messenger ou un réseau social américain, on est justiciable de la loi américaine Ça va au-delà de la monnaie et du, et du dollar Sur la corruption, alors je ne la connais, pas. Écoute, je la connais ah. pas par cœur, mais il me semble que les réseaux sociaux aussi, oui. Ok. okay bah... Nous, on avait en tête pour le dollar, mais pas... Du coup, on, on va corrompre sur Telegram <rire> <rire> pour aller voir les Russes <rire> et okay. ouais, visiter Facebook mmh. pour proposer des potins c'est pas bien ouais, il n'y a, a, une... euh, a même pas besoin que le réseau soit un outil de euh, corruption en fait, hein. très clairement c'est une volonté de, bah, de, de faire son droit partout dans le monde alors que, okay. alors que les règles normales de, de, de compétences euh, juridictionnelles ne sont pas du tout les mêmes donc, euh, mais il se trouve que les États-Unis, ben, euh, ils, ils vont pas attaquer n'importe quelle société euh, pour des faits de corruption. Ils vont euh, bizarrement très souvent aller attaquer euh, des sociétés qui représentent un intérêt euh, technologique la plupart du temps. En tout okay. cas, un, un intérêt pour un rachat par une société américaine. Donc, euh, quand même, un gros soupçon que euh, le Department of Justice et euh, les deux grosses boîtes américaines soient en bis-bise euh, sur ces opérations. Alstom n'est pas le seul cas, il y en a, il y en a au moins huit. Il y a eu un très beau documentaire. Euh, euh, à, ce, à ce sujet euh, sur, euh, sur LCI, il me semble. Okay. Et donc euh, voilà, donc on a cette situation et euh, donc euh, ce, cette personne en prison, il euh, y a euh, énormément de sociétés du groupe Alstom qui ont plaidé coupable de faits de corruption dans 21 pays. Et donc, mmh. euh, et donc euh, bah, ils ont reconnu des faits de corruption et, euh, et la société a été euh, condamnée à une amende une amende qui l'a mise à genoux financièrement d'ailleurs et qui a probablement facilité euh, le rachat d'Alstom Power. Et, euh, et, donc, euh, et donc le dirigeant en fait n'a jamais été poursuivi. Le dirigeant, mmh. c'est-à-dire Patrick Kron, n'a jamais été poursuivi alors que, euh, <rire> mmh. alors que très clairement il y avait une pratique euh, évidente de corruption dans, la, dans, dans ce groupe qui mmh. ne enfin, pouvait pas du tout être ignoré par Patrick Kron. Au contraire, il n'a pas été poursuivi et en plus il s'est... Euh, il s'est attribué une prime monumentale <rire> après la vente d'Alstom à General Electric. Vrai... Donc, il euh, wow. y, y a ce fait-là que bah, ce n'est pas normal qu'un voilà, un, un dirigeant d'entreprise est responsable pénalement pour les, faits, pour les faits commis par son entreprise s'il était au courant, si c'est une si c'est une stratégie euh, d'entreprise quoi. Mmh. Et donc, et parallèlement, il y a euh, la question d'Alstom de, ben de, et du contrôle sur Alstom. En fait, à l'époque, euh, c'est Montebourg qui était euh, ministre de l'économie et lui, il s'est opposé euh, comme un diable à, ce, à cette vente, euh, à tel point qu'il a fini par être euh, remplacé euh, par Emmanuel Macron. <rire> Et en fait, l'enjeu euh, d'Alstom, d'Alstom Power, c'est les turbines Arabel, parce que les, les turbines euh, Arabel euh, participent au fonctionnement d'usines de, bah, de, de, nucléaires qui, qui créent l'électricité. Donc en gros, euh, les turbines Arabel euh, euh, participent à la création de à peu près 75% de l'électricité en France. Mmh. Et du coup, il y avait euh, un enjeu à... énorme d'indépendance euh, énergétique quoi, pour la France énergétique, donc clairement diplomatique aussi. Enfin, on ne laisse pas entre les mains d'une puissance euh, étrangère ou euh, d'entreprise étrangère euh, la, la production de l'électricité d'un pays. C'est une perte de souveraineté euh, qui n'est pas acceptable. Et donc, euh, et donc Montebourg, en fait, à l'époque avait mis un garde-fou qui était que euh, l'État avait une option de rachat euh, des actions de, de d'Alstom, euh, détenu par Bouygues Télécom. Et cette option euh, arrivait euh, à échéance en octobre 2017, c'est-à-dire euh, peu après l'entrée le, au pouvoir du, du, du, gouvernement, euh, du nouveau gouvernement. Et, euh, et donc, Bruno Le Maire ne l'a pas actionné. Donc, euh, nous, ce qu'on a, on a dit là-dessus... En gros, concrètement, que... l'État aurait gagné plusieurs centaines de millions d'euros s'ils avaient euh, euh, actionné l'achat avaient... de <rire> ces actions qui étaient prévues. Euh, mmh. Et l'État a choisi de ne pas le faire, et du coup, ce bénéfice a été fait par Bouygues euh, au lieu d'être fait par, euh, par l'État français et donc par les finances publiques. Quoi. Oui, exactement. Donc ça, on, on considère que c'est potentiellement de la négligence, c'est-à-dire que c'est un détournement de fonds publics par négligence, c'est-à-dire que l'État aurait dû faire cette opération qui aurait fait rentrer des centaines de millions d'euros dans les caisses de l'État mmh. s'ils avaient décidé de revendre. Euh, voilà. Et par ailleurs, il y a quand même euh, derrière ça une, un discours de, euh, bah aussi de, euh, de politique de l'État, parce que c'est vrai que finalement, General Electric s'était euh, engagé à employer euh, 1000 personnes, et en fait, ils ont fait que licencier, ouais. et ils continuent à licencier aujourd'hui. Ils s'étaient engagés à garder euh, les activités, le cœur de métier euh, d'Alstom euh, en France, et ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, il y a... Euh, il y a ces ces enjeux là. Il y a un dernier enjeu qui est euh, la question de, des intermédiaires financiers qui ont touché énormément d'argent euh, ouais. sur ces ventes. Et d'ailleurs, c'est une question plus générale qu'on peut se poser sur tous tous les les grosses opérations. Là, on est en train de parler de démanteler euh, EDF. C'est une question qui va falloir encore se poser parce que euh, en fait, il y a des intermédiaires financiers qui, à mon sens, en fait, vont démarcher euh, les ministères euh, et l'État pour leur proposer euh, des deals comme, euh, comme un EDF, comme euh, vendre Alstom, euh, etc. Et euh, eux, ils perçoivent, euh, donc, euh, côté d'Alstom, je pense qu'il y a à euh, peu près 500 millions d'euros qui ont été distribués à ces intermédiaires. Waouh, un demi-milliard. Wow, oui. wow, wow. C'est ouf. Ah oui. C'est ouf. Et il y a... Donc euh, pas mal de personnes qui ont été dans la campagne de Macron ensuite, dans euh, ouais, le financement de la campagne là, de Macron, c'est ça C'est la question qui s'est posée mais ouais. là, euh, nous euh, on s'arrête un petit peu à ce niveau-là parce qu'il faut de l'investigation et cette investigation, ouais, euh, soit mis. elle n'a pas été faite, soit elle a mené à rien, mais en tout cas ouais. il y a des journalistes qui ont posé cette question, de dire il euh, bah, euh, y a quand même euh, parmi les personnes qui ont financé la campagne électorale d'Emmanuel Macron ouais. euh, on retrouve des personnes qui euh, bossaient pour ces intermédiaires ouais. financiers, donc qui ont bénéficier de cette vente que Macron a, a, a favorisé. On, qui a... on a retrouvé aussi le, le même genre de questions sur des euh, dossiers comme euh, le projet de privatisation des aéroports de Paris, comme celui euh, de la privatisation de la Française des Jeux. Il y a quand même oui. euh, pas mal de dossiers euh, de privatisation, oui. souvent, ou de, voilà, des, de prise de contrôle de certaines boîtes, qui ont été pas mal liés à des gens qui ont été euh, importants dans le financement de la campagne de Macron en 2017. Euh, Sinon, je ne sais, a... sais pas, mais oui, pardon. Non, je voulais dire, sinon il y a, il y a deux grosses, grosses euh, euh, affaires euh, dont j'aimerais bien que tu parles un petit peu. Euh, D'une part, une des premières euh, qui, a, qui, a, qui a été un peu une des premières de, du quinquennat, qui était l'affaire Ferrand, euh, mm -hmm. qui est un personne, une personne qui a un rôle important dans La République en marche. Et, euh, et est, son affaire n'est pas forcément hyper connue, donc j'aimerais bien un peu savoir... Je pense que vous avez eu un rôle assez important euh, là-dedans, donc j'aimerais bien en savoir un peu plus. Et puis l'autre, c'est euh, les poursuites euh, euh, qui, euh, qui portent sur euh, Colère, qui est le, un peu le numéro 2 de Macron euh, depuis, depuis qu'il sont arrivés au pouvoir. Ouf. C'est le numéro 2 de l'Elysée. Je crois mmh. que c'est un, un des hommes les plus puissants de, de France. Mais mmh. d'ailleurs, il y a eu récemment un, un, un long article sur lui et c'était un peu la première fois qu'on qu le posait comme étant un homme aussi puissant. Mais nous, ça fait un moment qu'on le sait. Mmh. Que... <rire> Donc les affaires Ferrand et Coller, bah, écoute, oui, c'est deux, deux grosses affaires d'anticorps. C'est des affaires qui nous ont apporté beaucoup de difficultés <rire> aussi. Euh, et euh, c'est des affaires où on a vraiment euh, voilà, euh, utilisé l'agrément euh, qu'on a, puisque c'est des affaires qui, seraient, qui auraient été enterrées sans anticorps en fait. Donc euh, pour revenir déjà, bon, nous, notre fonctionnement, on, on, on agit en justice et on agit en justice grâce à un agrément. Et en fait cet agrément, il nous permet euh, de saisir un juge d'instruction quand, euh, quand le, un procureur ne veut pas agir dans un dossier. Donc, euh, remettre un petit peu tout dans l'ordre. Ouais. Euh, quand on porte plainte, euh, on commence par une plainte simple, généralement. On peut faire une citation, mais euh, une citation directe, mais on le fait jamais. On peut faire une, on fait une plainte simple. Donc, on saisit le procureur de la République en lui disant, bah, il s'est passé ça, ça et ça. On lui envoie un dossier hyper construit avec toutes les preuves en lui disant, bah, nous, on pense que euh, telle infraction est constituée. Et donc, euh, et donc le procureur a, a trois mois pour euh, pour agir pour euh, lui, enquêter, euh, ou alors, euh, si le dossier est déjà euh, tout parfait, bah, directement saisir un juge d'instruction. C'est un délai qui est un peu, euh, qui est pas très long, en fait, euh, comparé au, au temps des enquêtes. Généralement, les enquêtes préliminaires, donc les enquêtes préliminaires, c'est si celles faites par le procureur, elles durent plutôt euh, un an, dans un dossier en tout cas. Et donc nous, euh, la, à la différence de, de, de, tout, de tout le monde en fait, puisque les citoyens ne peuvent, euh, peuvent pas faire ce qu'on fait nous, nous quand le proc euh, nous a pas répondu ou alors a pris une décision de classement sans suite, c'est-à-dire qu'il veut pas enquêter, il pense qu'il n'y a rien dans le dossier, hein, quand on n'est pas d'accord, nous on peut saisir un juge d'instruction. Mmh. Un juge d'instruction qui lui est, euh, est indépendant, parce que le problème en France, c'est aussi qu'on a, on a des, plein de procureurs qui font hyper bien leur boulot, hein, qui... mais on a des procureurs qui sont hiérarchiquement soumis aux gardes des Sceaux. Donc déjà, il y a un espèce de, de soupçon euh, permanent malheureusement euh, contre eux alors qu'il y a des gens très courageux en fait. Mais il y a cette espèce de soupçon et puis il y a, il y a ce, ce, ce défaut institutionnel en fait qui fait que, que bah, c'est vraiment pas toujours facile pour un procureur de s'attaquer au pouvoir. Mmh. Donc je si je comprends contre... bien, votre assaut, elle peut, grâce à son agrément, contourner euh, les procureurs qui sont hiérarchiquement connectés au gouvernement et au ministre de la Justice pour saisir un juge d'instruction si euh, le procureur n'a pas donné suite au bout de ans trois mois à votre dossier, c'est ça Oui, c'est ça. Ça nous permet de okay. saisir un juge d'instruction constitutionnellement indépendant pour traiter les dossiers. En fait, ça nous permet d'empêcher de, que les affaires soient enterrées. Et ça, vous l'avez fait pour le gouvernement actuel dans les affaires Keller ou Ferrand Justement, c'est pour ça que j'expliquais ça en premier. En fait, on l'a fait dans l'affaire Ferrand, puisque l'affaire Ferrand, en fait, était classée à Brest. Donc euh, Ferrand, c'est l'ancien enfin, chef d'En Marche, ancien président de l'Assemblée nationale avant de, de, de rugis Et du coup, c'est euh, en gros, aller au moment de l'élection de Macron, plus ou moins le numéro 2 de En Marche et, euh, et le numéro 3 le hiérarchique du, euh, bah, du système Macron. Il y avait Macron, Philippe et en dessous Ferrand. Du coup, c'est pas n'importe qui. Ah non, pas c'est pas n'importe qui. Il est, au, il est au perchoir, donc c'est le numéro 3, euh, numéro 3 de, de l'État, en fait. Hein. D'accord, euh... ah, il l'est toujours ouais. Putain. Ouais. Ok, ouais, ouais, ouais, <rire> je ne m'en rendais pas le, compte. <rire> c'est le number three. <rire> ok, eh ben vas-y, raconte euh, ce qui s'est passé avec Ferrand. Il y avait une affaire à Brest avec sa femme. Oui, il y avait une affaire à Brest avec les, les mutuelles de Bretagne, en fait. Où là, euh, on voit que nous, on est... Euh, bon, est, les mutuelles, c'est un organisme privé, en fait, mais c'est un organisme privé qui est en charge d'une mission de service public. Donc, c'est pour ça que nous, on est intervenu. C'est parce qu'il euh, y, euh, y a cette mission de service public. Et donc en fait, euh, les Mutuelles de Bretagne ont cherché à un moment à acheter un, un local, un très grand, très grand local, et ils ont trouvé un endroit qui était intéressant, et en fait, euh, bah, euh, Richard Ferrand euh, a dé décidé euh, de créer une, une, une SCI avec, euh, avec sa, euh, sa compagne. Lui, il était président à l'époque des Mutuelles de Bretagne, hein, c'est ça oui, il était président des Mutuelles de Bretagne, donc au courant de tout ce qui se passait, euh, euh, de tous les projets de la Mutuelle, et bien évidemment, il était au courant de, bah, de ce local qui avait été trouvé, de son prix, d'en dire que c'était quand même un investissement sympa. Et donc, euh, il a aidé sa compagne à créer une SCI, euh, et la SCI a acheté à ce local qu'elle a euh, qu'elle a loué en fait, euh, aux Mutuelles. Donc, euh, super investissement, c'est-à-dire qu'on achète un local qui est déjà loué à un prix sympa, et en plus, les Mutuelles de Bretagne ont pris en charge les travaux. Donc euh... Vraiment euh, un, un mari idéal. D'après ce que, <rire> que j'ai lu, la vente était même conditionnée à la location par les mutuelles. Tu vois, genre ouais. elle avait, elle a acheté le, elle a acheté le, les bureaux et l'achat n'était valide que si elle obtenait ouais, ouais. le contrat de, de location. Donc ça fait difficile de faire plus euh, <rire> de ouais. faire plus euh, magouille que ça. Et du ouais. coup, effectivement, pour l'instant, ça c'est une affaire qui n'a pas amené de, qui n'a pas encore été. Euh, euh, qui n'a pas encore été amenée à des condamnations et pour le moment même, euh, elle a failli être enterrée. En fait. Si vous n'aviez pas été là, c'est une affaire qui <rire> oui, oui, n'aurait jamais nous, ça existé. C'est en fait. euh, très dur en fait ce, ce dossier. Euh, ça a été très dur dès le départ parce que en fait, c'est notre groupe local qui a lancé ce dossier, euh, qui avait des informations sur ce dossier de, de, au départ. Et il y a eu beaucoup de violences euh, localement. Euh, on a un, une responsable du groupe local qui a même déménagé parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle a reçu des... Euh, euh, des menaces, euh, des livres avec, euh, avec des, des traces de sang, avec des, euh, ouais. des messages en euh, disant que c'était une traître, etc. Donc euh, ah ouais. euh, son, son gamin, d'ailleurs euh, son gamin a même été euh, euh, enlevé, quelques, pas très longtemps, mais euh, quelques minutes. Donc vraiment une situation locale très très violente. Et, euh, et donc, euh, oui, un dossier qui a été classé donc, à Brest, et là, nous, on est intervenu en fait, mais euh, donc, on a, on a décidé de porter plainte, mais on n'a pas porté plainte à Brest en se disant que le contexte était impossible euh, là-bas. Ouais. Du coup, on a, on, a, on a dépaysé, en fait, on a saisi le, le, parquet, euh, le parquet de Paris, euh, le, pa le parquet national financier, et euh, finalement, le dossier a été dépaysé, c'est allé jusqu'en cours de, cours de cassation pour que le dossier soit dépaysé. Actuellement, il est euh, à Lille. Okay. Dépaysé, ça veut dire déplacer euh, le traitement d'un dossier euh, de, son, euh, de son assignation régionale, de la cour où il était. Du coup, là, à Brest, chez les Bretons, et du coup, euh, dans un milieu où Ferrand était bien bien à l'aise, vers un autre territoire où la cour de justice est réputée plus impartiale et plus en capacité de traiter l'affaire sans être dérangée par euh, les magouilles locales. C'est ça, dépaysé oui, oui, souvent on dépayse parce que le contexte local est, est, est pas possible, c'est trop dur. On a aussi un dossier, par exemple en Corse, sur euh, détournement d'aide à la PAC, d'aide ouais. de, de subvention européenne en Corse. Là aussi, on a délocalisé, c'est impossible de, de gérer ce type de dossier euh, voilà, euh, sur place. Donc le dossier Ferrand, ben voilà, on a on a <rire> on a vraiment voulu que ce, ce, cette affaire soit soit instruite. Et euh, là actuellement, euh, ben, Richard Ferrand a été mis en examen. Donc c'était en septembre euh, 2019. Donc ouais. euh, on en est là. L'instruction continue et la prochaine étape, si le, le juge euh, le décide, c'est euh, c'est le renvoi en correctionnel. Où là, euh, il sera temps de trouver une date d'audience. Mais c'est toutes les procédures sont très longues. Okay. ok, donc ça c'est pour Ferrand, du coup c'est une magouille sur un achat d'appart où il s'est enrichi personnellement Et, et c'est quoi sur Colère, le numéro 2 de l'Elysée, le poteau de Macron <rire> Colère c'est des, des intérêts privés euh, en fait, qui, euh, sont, qui interfèrent avec les intérêts qui lui étaient confiés euh, en fait, Alexis Colère a fait beaucoup dallers retours euh, publics, euh, privés, justement. Mm -hmm. Et euh, parmi ces allers-retours, il a fait des allers-retours euh, dans une société qui s'appelle euh, MSC. MSC, c'est euh, Croisière s'amuse, euh, MSC Fantasy, Fantasy, etc. Euh, non, on pour, un énorme ar armateur. C'est une partie de leur activité, mais finalement, oui, c'est un, un des plus gros armateurs au monde. Ils font énormément de transports de, de fret. Okay. Et ils font aussi euh, euh, des transports de... de euh, de, de passagers, voilà. de, de touristes. Quoi. Du coup, oui. ils, font, ils sont spécialisés dans les gros bateaux, qu'il y ait des conteneurs ou euh, des vieux qui veulent s'amuser sur la mer. En gros. Voilà. Okay. Donc, euh, Qu'est-ce voilà, qu'il voilà. fait chez MSC et Ils font ils... énormément d'argent. Euh, ils font beaucoup, beaucoup d'argent et ils travaillent euh, bah, forcément avec... Euh, avec les ports, et en fait euh, l'État est, euh, est actionnaire, euh, ou était actionnaire, euh, non je crois qu'ils le sont encore, euh, d'un des plus gros ports de France, euh, qui, est, euh, bah, qui est géré par la société euh, STX. Et en fait euh, Alexis Colère euh, siégeait au conseil d'administration de cette société, alors que parallèlement sa famille euh, détient une partie de la société MSC, qui pour le coup est, euh, est un client... Euh, est un client de support. Donc là, il y a un conflit d'intérêts entre les intérêts personnels de sa famille, financiers, et la mission de service public qui lui a été confiée. Et du coup, normalement, dans ces cas-là, quand tu as une position de de pouvoir, et que tu vois que ta mission peut t'amener à être en conflit d'intérêts, normalement, tu dois pouvoir te déporter du sujet. Oui, bien sûr. Tu dis, bon, là, je suis en conflit d'intérêts, je ne gère pas ce dossier. Il y a des situ... Oui, oui, c'est ça, on se déporte en fait. Mmh. Euh, il y a des situations qui sont difficiles à comprendre, mais celle-ci l'est pas. Hein. Mmh. Euh, c'est une évidence que MSC est un des plus gros clients des chantiers. Euh, euh, de lui, il avait été aussi directement directeur financier de, de MSC à un moment, non Coleur avant de... Oui, oui. Ah ouais, carrément, ah ouais. oui, il avait bossé là-bas. Et en plus, sa famille possède une partie mmh. du capital. Donc, euh, bon, ça va, ça fait quelques petits <rire> intérêts. Et, et un peu euh, évidente, il est présumé innocent, hein, bien évidemment. Euh, mais disons que, sur, en tout cas, il y a, y a un, pour moi un conflit d'intérêt qui, qui est clair. Après, est-ce que c'est qualifiable de prise illégale d'intérêt bon, En quoi il y a eu euh, ou, en enrichissement puis, euh... ou bénéfice pour la société MSC et, du coup, euh, ou euh, le précédent employeur ou euh, le capital familial de Keller En quoi, a en quoi ça a pu jouer Il n'y a, a pas besoin en fait. Ah ok. Y a, non, non, il n'y a pas du tout besoin qu'il y ait un enrichissement euh, pour qualifier la prise illégale d'intérêt. Okay. La prise illégale d'intérêt, elle vient empêcher, en fait, que, euh, que des, des intérêts privés interfèrent avec euh, des intérêts euh, publics. Si on devait en plus apporter la preuve qu'il y a eu un enrichissement, ce serait terrible, en fait. Il n'y a pas besoin. C'est juste une interdiction. Quand on, a, quand on a une mission de service public, on, elle, doit être, elle doit être le seul but euh, de, de tout ce qu'on fait au service de l'État ou des collectivités. Et, euh, et on n'a juste pas le droit d'y voilà, participer si par ailleurs on a d'autres intérêts, si la famille, le cousin, le truc. Euh, okay. C'est absolument interdit. C'est un dossier qui a été hyper compliqué aussi. Okay. Euh, en fait, on a, nous, on a déposé trois plaintes au fur et à mesure des révélations de Mediapart. Euh, euh, la dernière était en juin 2018, je crois. Il y a eu une enquête préliminaire qui a été ouverte, qui a duré un an. Et euh, il y a eu un, un, ben, un rapport, elle a été confiée à la, à la BRDE, la brigade de, de répression, euh, la délinquance économique. Mmh. Et, euh, et il y a un inspecteur de la, la, la BRDE qui a, qui, a don, qui a fait un premier rapport euh, ou euh, favorable aux poursuites en disant « bah oui, c'est évident, qu'il euh, <rire> y a clairement euh, un gros conflit d'intérêts, il faut y aller ». Et en fait, euh, quelques, quelques jours plus tard, de, quasiment un mois plus tard, il y a eu un deuxième rapport, euh, qui était celui-là qualifié de définitif, et dans ce rapport-là, il manquait euh, une dizaine de pages. En gros, tout ce qui était à charge contre Alexis Colère a été supprimé de, de ce rapport. Ce rapport, il a été rédigé et... par qui par le même commissaire. Ok, et du coup, c'est probablement une pression hiérarchique Eh bien, en fait, nous, on a, on a mis des mois à obtenir euh, ce dossier, puisque quand une affaire est classée, a priori, on a le droit d'obtenir le dossier d'enquête préliminaire. Donc, euh, on a mis des mois à l'obtenir. On l'a obtenu, euh, je pense, en décembre euh, 2019. Et on s'est rendu compte que dans ce dossier, en fait, entre le premier rapport et le deuxième, il y avait une lettre d'Emmanuel Macron euh, mmh. qui avait été joint au dossier, euh, disant qu'Alexis Colère euh, n'avait jamais participé à... à aucun dossier concernant euh, la société MSC. Ouais. Et c'est dingue. Donc, et elle est là, dans le dossier. Il y a une lettre euh, signée Macron avec, euh, dans l'intervalle entre les deux rapports. Oui. Et, euh, et, et c'est vrai euh, que Keller n'a statué sur aucun dossier qui, con, qui concernait MSC <rire> bah, C'est n'est pas ce que dit Mediapart. Euh, <rire> on, verra, on verra ce que disent les juges d'instruction. Okay. C'est vrai quand on lit les éléments de Mediapart, euh, ce n'est pas, pas vraiment le pas vraiment l'impression que ça donne mais c'est surtout en fait ce qui est très dérangeant dans cette, euh, dans cette enquête préliminaire et, et là on voit, euh, on voit bien le problème de, euh, du procureur qui est hiérarchiquement soumis au garde des sceaux mmh. euh, ce qu'on voit qu dans ce dossier c'est qu'il y a eu un an d'enquête préliminaire et tout le monde a été interrogé donc ça veut mmh. dire qu'il y a eu énormément d'attestations avant il y a probablement d'autres personnes qui ont, qui ont dit qu'Alexicolaire n'avait pas participé à ce type de dossier mais quand le président de la République le dit, là, ça change la donne du tout au tout. On se retrouve, euh, on passe d'un rapport euh, favorable aux poursuites à un rapport de, de classement. Mmh, et non. en fait, après ce deuxième rapport, le parquet national financier a classé l'affaire en août euh, 2019. Mmh. Et donc nous, on a vu cette situation-là. Et en, en, janvier, euh, en janvier 2020, on s'est constitué partie civile, c'est-à-dire qu'on a saisi un juge d'instruction. Euh, qui lui euh, est constitutionnellement indépendant et donc euh, pourra, euh, mmh. pourra juste instruire cette affaire de manière, euh, de manière euh, paisible, je ne sais pas, mmh. <rire> très, très très paisible, mais en tout cas, sans, a priori sans pression, euh, sans pression de l'extérieur. Et peut-être que, que ça donnera un, un non-lieu, hein, peu importe, mmh. la, la, le, le propos d'Anticor, c'est de dire que ces dossiers doivent être... Euh, doivent être instruits euh, par des juges indépendants. Mmh. Et donc là, il y, y a deux juges qui ont été, euh, qui ont été nommés euh, dans ce dossier. Qui du va, coup, on euh, voit voilà, que le, cet, cet agrément que vous avez, c'est quelque chose qui, qui donne du poids à Anticor, même si vous êtes tout petit. En fait, ça vous permet de pouvoir euh, passer au-dessus de certaines décisions de procureurs qui, qui, dont la carrière dépend en fait du pouvoir, et du coup qui peuvent des fois être un peu frileux pour poursuivre telle ou telle affaire quand elle ah dérange. Oui, et du coup, grâce être... à cet agrément, vous, ça vous permet de... Évidemment, après, la justice fait son cours et c'est pas vous qui les jugez, mais ça permet de, de s'assurer que des affaires de corruption possibles ne soient pas juste enterrées, comme ça s'est voilà. très très très longtemps fait. En gros, sans, oui, sans anticorps, le dossier Ferrand, il serait resté enterré à Brest. Hein, et, ouais. euh, et sans anticorps, il n'y aurait pas eu d'affaires colère, puisque ouais. même le Parquet national financier, qui est quand même créé pour, euh, spécialement sur, ses, sur ses, les attentes à la probité, à classer ce dossier. Et du coup, est-ce que, est euh... que vous ne recevez pas des pressions Parce que c'est des questions qu'on voit sur les chats de toutes nos plateformes. De toute plateforme. Tout le monde se demande si, euh, vu que vous êtes le poil à gratter et que vous avez un agrément qui permet de contourner euh, bah, les consignes ministérielles, est-ce que euh, le pouvoir, et notamment euh, bah, le pouvoir à son plus haut niveau, n'essaye pas de vous mettre la pression C'est ce que chacun se demande un peu. Oui, bah alors on n'est on, on plus à l'époque, euh, j'espère, hein, des, des pressions euh, physiques, mais il yeah. y, a, y a bien d'autres euh, pressions euh, possibles. Je vous ai parlé de toute façon des, des pressions déjà subies dans l'affaire Ferrand euh, par notre euh, notre responsable local. Euh, on a des on a des dossiers qui vont s'ouvrir là où moi je, je demande à tout le monde de prendre énormément de précautions donc on met en place euh, des, euh, des systèmes pour protéger, un peu, pour protéger nos militants autant qu'on peut. Et euh, oui, il y a des choses, Eric Alt, qui est le vice-président d'Anticor, qui est, qui est magistrat euh, au, au tribunal judiciaire de, de Paris, il est en charge du départage, c'est-à-dire qu'il en fait, il travaille que sur les dossiers euh, prud'homo de droit du travail. Okay. Euh, lui, il, est, il, a, il a été l'objet d'une un, enquête, enquête administrative demandée par Madame Belloubet, et okay. en fait, euh, pendant un an, euh, le ministère de la Justice a mis en place euh, <rire> des moyens extraordinaires pour euh, bah, mettre sa vie euh, sans dessus dessous, euh, euh, interroger tous ses collègues, tous ses supérieurs hiérarchiques, alors qu'il a été soutenu par toute sa hiérarchie mmh. et que euh, et par tous les, tout, tous, les euh, tous les magistrats, tous les. Euh, euh, les syndicats de magistrats. Euh, de à quel inanime. titre Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce qu'un juge prud'homale peut, euh, peut faire de si répréhensible et qui nécessite un tel niveau euh, de scrutation de la part de l'État Ça a l'air ouf. Ah bah, je crois que le rapport final, c'est plus de 100 pages. Wow. Euh, en fait, ce qui a été reproché à, à eric euh, c'est d'une part euh, de s'être rendu à euh, l'audience de partis civile dans l'affaire Ferrand, donc en fait ce qui lui a été reproché c'est d'y être allé lui euh, alors qu'il est juge euh, à Paris et qu'il se présentait devant des juges parisiens. Il est vice-président de l'assaut anticorps, je veux dire il a, il a deux casquettes, on a, le droit on a le droit de vivre quand même Ou euh, <rire> c'est ça qu'on lui reproche Oui, bon, en, fait, ce qui... en fait dans ces dossiers nous on est habitué en fait, dès qu'il y a le, le moindre truc, en fait euh, ils en profitent pour, pour faire des démarches mmh. qui, qui souvent sont dilatoires, c'est-à-dire pour gagner du temps. Euh, okay. Là, en l'occurrence, est-ce que c'était vraiment choquant Moi, je considère que non, parce que Eric, euh, il n'est pas pénaliste et il y a énormément de juges à Paris, donc il euh, n'y oh. avait vraiment aucune chance qu'ils connaissent les juges et je pense que s'il les avait connus, il aurait réagi. Mmh. Mais on, voilà, euh, du coup c'est juste pour, dans... euh, pour faire l'après, pour faire pression, mmh. pour, euh, pour expliquer aux mmh. gens que s'ils s'engagent trop dans anticorps on va finir par aller regarder, fouiller leur vie et si on peut, leur taper sur les doigts. C'est directement euh, une action euh, ni du pouvoir. Ce on c'est ça qu'on a pensé, c'est une, une procédure baillon pour nous, c'est okay. comme ça qu'on l'a analysé. Puis c'est dur en fait, c'est dur de, pendant un an de, de voir toute sa vie... Euh, euh, passer euh, entre les mains de, de quelques personnes, tous ses collègues interrogés, euh, c'est dur psychologiquement de, de, de subir ça. Et toi, après des années de boulot à Anticor, on t'a déjà un peu tapé sur les doigts, on est allé fouiller tes poubelles pour voir ce qui se passait Moi, bah, Je ne sais pas, je n'ai pas mis de caméra près de mes poubelles, <rire> je ne le ferai jamais. Tu risques <rire> euh... de voir des rats hein, si tu habites mais... Paris, frérot <rire> Non, moi, ce que j'ai, euh, ce que je, je suis, et j'en ai marre. Hein, ça, ça, marche bien, <rire> si c'est le, si c'est le but, et que j'en suis déjà à mon, quatrième pré-contrôle fiscal. Ouais, de quel titre et, euh, Ça paraît normal. Oui, alors, évidemment, tout le monde, tout le monde vit ça dans sa vie quotidienne. C'est évidemment, <rire> c'est pas du tout louche. <rire> Et moi j'ai eu, eu, eu trois années contrôlées d'un coup, euh, donc c'est pré-contrôlé, hein, c'est pas un contrôle fiscal fait par l'administration, c'est euh, un, un pré-contrôle fait par une association euh, de gestion des intérêts euh, libéraux. Okay. Euh, sauf que moi je, de ma promotion, j'ai prêté serment en 2013, de ma promotion je suis la seule hein, à avoir euh, eu ça. Donc mmh. c'est ton activité d'avocate Et... qui a été pré-contrôlée quatre fois en quelques années bah du coup, en six mois, j'ai eu quatre années euh, sous pré-contrôle, sachant que le, bon, le pré-contrôle, c'est comme le contrôle, il hein, faut refaire, euh, présenter toute sa comptabilité et tout ça. Et bon, je ne dis pas que que c'est pas légitime hein, qu'on qu me contrôle, c'est juste que c'est arrivé en septembre 2019, c'est arrivé dix jours après la mise en examen de Richard Ferrand. Euh, je, Sûrement une grosse, grosse coïncidence. Hein. Aucun aucun confrère euh, qui, a, qui a eu ça. Euh, et puis, quatre années, je commence à trouver que c'est un peu dur. Oui. <rire> et puis, euh, puis c'est aussi par rapport à ce que je gagne, parce que moi, je, suis, je, je, je préside bénévolement anticorps donc euh, ça, ça prend plus ou moins 60 de mon temps euh, de travail. Oui. Donc, euh, vous imaginez bien que je ne gagne pas énormément d'argent. Euh, en plus, euh, je... Ma comptabilité, euh, disons que euh, j'ai tendance à ne, à, ne pas, euh, à ne pas décompter mes, mes déjeuners dans ma comptabilité, donc en plus... Euh, c'est tout à ton honneur, pour, hein. pour, tu euh... ne veux pas avoir beaucoup de professions libérales qui peuvent en dire autant. Ah bah non, c'est <rire> clair que normalement tout le monde, tout le monde met tous ses déj, les avocats mmh. ils, ils mangent sur le dos de, de la collectivité. Hein. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à ne pas le faire, euh, parce que je n'ai pas de comptable, et que je fais ma comptabilité euh, en regardant des séries. Donc euh, quand j'en ai marre, <rire> je range tous mes petits tickets de restaurant et je fais « bon, tant pis ». Euh, et, euh, et voilà mais du coup euh, ce que j'ai dit c'est que finalement euh, ça m'a fait gagner de l'argent hein, parce que là j'ai ressorti euh, toute ma comptabilité, j'ai ressorti tous mes déjeuners <rire> donc là <rire> je crois qu'ils euh, m'ont déjà remboursé plus de 2000 euros euh. <rire> mais c'est dingue ça veut dire que là tu viens quand même de nous dire en parlant comme ça des pressions que le vice-président d'Anticor il s'est pris un an d'enquête de, euh, fouillée, où on a allé saouler toute sa hiérarchie, tous ses proches parce qu'il s'est pointé à un procès important à Paris et que toi tu t'es tapé 4 années de ton activité d'avocat contrôlé d'un coup en six mois parce que enfin en tout cas avec une grande suspicion de collusion de timing avec la, la plainte contre Ferrand c'est dingue toi t'es présidente, ah oui, lui oui. est vice président si on <rire> si enfin, si on veut faire plus clair comme tapage sur les doigts ça va être difficile hein. enfin faut, faut faudrait faudrait passer à des méthodes soviétiques ou un peu plus radicales quoi ou <rire> uh, Corse. <rire> ah, le contrôle fiscal c'est connu comme étant euh, une mesure de rétorsion ouais. depuis longtemps. Après, moi j'ai pas la preuve d'une corrélation entre les deux, hein. je peux ah pas mais... du tout l'affirmer. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est <rire> vraiment euh, dur. Si c'était l'objectif, euh, si l'objectif était de, de, de m'embêter, ça, ça fonctionne. Et est-ce qu'à l'assaut, ils essayent aussi de mettre des bâtons dans les roues Parce que j'imagine que l'agrément, le truc qui permet de contourner la hiérarchie pour passer euh, par un juge d'instruction, ça doit faire rougir le pouvoir, surtout quand tu es en train d'aller fouiller ah, oui. <rire> euh, de, au plus proche des collaborateurs de Macron. Est-ce que là, ils n'essayent pas de, de vous taper sur les doigts ben, si, si, si, là, en fait, euh, enfin on ne sait pas non plus, hein, mais c'est vrai qu'en fait, cet agrément donc, qui nous permet de saisir un juge d'instruction, il dure trois ans. Mmh. Et donc là, on s'est bien dit quand même cet été que on, était, euh, on était vraiment allé dans des dossiers qui dérangent le pouvoir actuel et qu'il y aurait peut-être un problème avec le renouvellement de notre agrément. Du coup, euh, on a déposé un dossier début août, c'était un peu, un peu en avance. Bon, ce dossier a été perdu. Euh, on a demandé des nouvelles fin septembre. Ils nous ont dit qu'il avait jamais reçu. Bon, bref, on a, on a un, un accusé de réception du ministère de la Justice. Euh, qui... Mais il <rire> s'est perdu. 4, donc... euh... Mais bon, il s'est perdu après avoir beaucoup été Beaucoup d'étages, euh, beaucoup de portes, c'est compliqué. Quoi. <rire> de toute façon, depuis, depuis Bruno Le Maire, on sait que les dorures pour chercher ses collaborateurs, c'est des conditions de travail insupportables. On les plaint à la place <rire> Vendôme. Ouais, ouais. Du coup, après s'être perdu, qu'est-ce qui s'est passé avec ce dossier bah, déjà, Dupond-Moretti a été élu euh, garde des sceaux alors qu'il a des positions euh, contre la transparence, il, position, euh, il traite les lanceurs d'alerte de, de balance. Enfin, bon, quand on a vu ça, c'est vrai que moi j'ai eu quand même un, un sursaut, je me suis dit « ah oh, non, euh, c'est pas du tout la bonne image à envoyer. Mmh. Donc je savais qu'on aurait des problèmes peut-être avec lui aussi, parce qu'on l'a eu contre nous euh, dans le procès Balkany par exemple, mmh. il était aussi dans le procès Cahuzac. Donc okay. bon, disons qu'on a, on a, on a des vieilles histoires avec lui, qui fait qu'on bah, n'était pas très contente de voir le solliciter lui. Okay. Mais bon, ça ne veut pas dire que... Parce voilà. que c'est le ministère de la Justice qui décide si vous avez ou non cet agrément Alors normalement, oui, mais en fait, dans ce cas, non. Okay. <rire> parce qu'il euh, y a eu toute l'affaire de, de Dupont moretti et de l'enquête qu'il a demandé contre trois magistrats du Parquet National Financier. Okay. Et nous, on a porté plainte dans cette affaire. Est-ce que tu peux rappeler euh, rapidement euh, ce que c'est que le parquet national financier et à quoi il oui. sert Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une des rares avancées euh, qu'on a eues euh, oui. depuis 10 ans en fait, sur, le, sur la corruption, qui est une avancée positive. C'est oui. euh... une très belle avancée et il faut juste leur donner plus de sous parce qu'ils ont hein. trop d'affaires, ils n'ont pas assez de magistrats du tout. Donc le parquet national financier, c'est des procureurs qui sont spécialisés sur euh, soit des affaires euh, extrêmement euh, complexes, des affaires financières extrêmement complexes, soit sur des affaires politiques. Mmh. Donc en fait, on a estimé que comme c'est des infractions un peu particulières et qu'il y avait une volonté de se battre euh, contre ces infractions-là, il fallait faire un parquet, euh, un parquet à part entière. Et donc en fait, mmh. le parquet national financier, parce qu'il a cette compétence, il est compétent de manière concurrente avec tous les parquets de France. Dire que autant qu'autant euh, le, le parquet de DAX euh, peut décider d'ouvrir euh, une enquête préliminaire sur des faits de corruption, il peut aussi décider d'envoyer le dossier au parquet national financier. Mmh. Ok, c'est un peu euh, le champion euh, thématique des affaires de corruption mmh. et de finances un peu compliquées, c'est ça Oui, voilà. Et qui est indépendant du, plus, euh... du, un peu plus indépendant du pouvoir, j'imagine aussi, dans ses moyens d'action bah, finalement, euh, pas vraiment, mais en même temps, y a, y a, y a... Ils, ont... ils sont quand même dans la lumière. Donc, euh, okay. s'il devait leur arriver quelque chose, euh, je pense que ça se serait très rapidement. Okay. Euh... Ouais. Mais par contre, il, il en manque des sous, parce que si finalement, on crée des, des mécanismes spécifiques, des, pro... des, des parquets spécifiques euh, ultra compétents pour ne pas leur donner d'argent, bah, on... on arrive au contraire de ce qu'on a voulu faire au départ. Donc... Euh... Mmh. Euh, les gars, s'ils ont, ont 23 dossiers chacun, ils ne peuvent pas s'en sortir, donc euh, mmh. finalement euh, il va falloir débloquer des sous pour eux parce que sinon les affaires de corruption euh, n'avancent pas, à moins que ça ait été le, à la volonté euh, de départ. Il euh, y a quelque chose qui ne va pas là-dedans et voilà, il va falloir débloquer un peu ça. D'ailleurs, nous, c'est un truc qui nous a choqués un peu en préparant euh, cet entretien avec toi, c'est euh, qu'en fait, il euh, bah, y a très peu de moyens pour euh, lutter contre la corruption, à la fois... Il euh, y a 50 milliards de dossiers pour euh, évaluer euh, la fraude euh, sociale ou RSA, aux allocations, etc., etc. Mais c'est très, très difficile de trouver des bonnes évaluations de ce que nous coûte euh, chaque année en France euh, euh, la corruption en général. On a, on a trouvé que ça pouvait, selon certains chiffres, peut-être monter jusqu'à 120 milliards d'euros pour la France par an. Sérieux bon, ça, ça a l'air d'être calculé large d'après la méthode que j'ai un peu fouillée. Bon, je ne vais pas vous embêter avec, on le fera peut-être dans une vidéo, mais... Mais en tout cas, ça, ça a l'air d'être un problème qui nous coûte beaucoup d'argent, parce que forcément, là où il y a corruption, il bah, faut le compenser en impôts ou alors moins de services publics, etc. Euh, et du coup, à la fois, c'est un truc qu essaye, que l'État ne essaye pas beaucoup de connaître, et en même temps, dans les moyens qu'a la justice pour travailler sur le sujet et donc éventuellement euh, choper les gens, leur faire payer des amendes, etc., on voit que euh, ces moyens sont très très limités, alors que c'est typiquement des cas où, en fait, payer des fonctionnaires pour faire leur travail, rapporterait beaucoup plus d'argent à la collectivité, à nous tous, que, euh, que même leur, euh, que leur traitement. Quoi. Oui, oui, oui, j'imagine que tu parles de la gestion de, du plan de vaccination euh, en partie. Il y a cette information qui est, qui est passée, que donc, ce cabinet privé avait euh, perçu plus de 200 millions euh, de rémunération dans la gestion de, de, la, de la crise sanitaire. Effectivement, c'est assez surprenant, euh, déjà parce qu'en France, on a beaucoup, tournant, beaucoup euh, ce, ce réflexe de critiquer les fonctionnaires. Moi, je trouve qu'on a, qu a un système qui est plutôt pas mal. On a un concours euh, républicain qui est difficile, euh, qui permet de, de s'assurer que nos fonctionnaires sont des personnes euh, compétentes. Et je trouve qu'au contraire, ils ne sont, ils sont, ils sont pas très écoutés. Euh, je prends un autre exemple qui est le, le dossier de la tour triangle. On, a, on vient de porter plainte contre... Euh, euh, la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans ce dossier euh, sur une, une question d'attribution de, de marché public. Et, euh, et là-dedans, tu as, as les services euh, juridiques de la ville de Paris qui lui ont dit non, mais fermement, et évidemment non au projet qu'elle voulait faire, parce que c'était un, un non-respect non des règles de marché public, et elle y allait quand même. Mmh, ouais. Donc, euh, oui, moi, je suis un peu étonnée parfois qu'on ait des, des fonctionnaires hyper compétents et que personne les écoute. Quoi. Donc, mmh. euh, c'est un peu comme si en, finalement, on, on bypasse euh, des personnes qui sont en charge d'une mission de service public, qui sont là pour, euh, pour protéger les intérêts de la France, pour faire un peu mmh. ce qu'on veut, euh, en passant par des personnes qui, bah, qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. De, et évidemment, à part soutenir Anticor, leur donner de l'argent, des moyens et leur agrément, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer un peu la probité de notre État Parce que là, ce qu'on vient de décrire sur la corruption et les faibles moyens pour lutter contre, ce qu'on voit sur l'évasion fiscale, ce qu'on voit dans les collusions en général, dans le champ du pouvoir, c'est quelque chose qui mine notre République. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le dire sur notre chaîne, il y a plein de gens qui disent ça. D'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, à part soutenir votre travail, à vous, Anticor ah, alors, euh, l'adhésion, la, nous, c'est important parce que ça nous donne de, de la légitimité. Bon, c'est 35 euros par an. Il y a une réduction d'impôt si vous payez euh, l'impôt sur le revenu. Il y a 66% qui sont déductibles. Bon, ça coûte euh, environ 12, 12 ou 13 euros. Je me suis abonné coup... aujourd'hui euh, en préparant le. <rire> enfin, j'ai adhéré aujourd'hui. Très, très tard. <rire> ah mais c'est dingue. Donc, un je euro suis en par conflit d'intérêt avec toi maintenant parce que. <rire> <Décis> toi. <rire> Bah, en tout cas, vous avez aussi donné un prix éthique. Donc euh... ça, oui, c'est vrai, ça, on a, on a ouais, oublié euh... de le dire, mais en 2017, on a eu un, ouais. un prix pour euh, le fait bah, que, effectivement, sur notre chaîne, euh, on parle quand même assez régulièrement, euh, quand on peut, de, de ces affaires de corruption. quoi. Et de, ouais, bah, de du coup, à part, de... à part adhérer ah. à Anticor pour 35 ou 12 ah. euros par an... Que peut-on peut bah, faire adhérer, si, euh, Je vous l'ai dit, anticorps, c'est une association de militants, on a des groupes locaux un peu partout. Ouais. Ce qui est vachement bien, c'est de, de venir, en fait, de venir à une réunion, euh, de voir euh, ce qu'on peut faire, sachant qu'on a besoin de beaucoup de compétences juridiques, c'est vrai, parce qu'on voilà, fait beaucoup de procès, ouais. mais euh, on, fait aussi des, on intervient dans les lycées aussi, on va parler aux, aux lycéens de ce que c'est que la corruption, euh, pourquoi ça ne va pas, on fait de la sensibilisation. Euh, moi, je vais à la fac aussi, donner des, des, co des, co des cours, faire des interventions, euh, expliquer ce qu'on fait. Donc, euh, on a besoin potentiellement de, de pas mal de compétences. Euh, donc, euh, voilà, ce serait peut-être plus ça, s'engager euh, en bénévolat euh, dans l'association. Et puis, euh, bah, arrêter de voter pour des, des élus corrompus, parce que ça, vraiment, euh, ah, ça, <rire> vraiment un peu. on ne comprend plus. En fait, il euh, y a un espèce de... Il y a un espèce de, de, de mécanisme qui est incompréhensible, qui est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « tous tout tous pourris », alors que c'est faux déjà, c'est absolument faux. Et en plus de ça, se retrouve à voter pour des personnes dont on, on sait que la probité est clairement euh, pas géniale. Donc il faut arrêter de voter pour ces gens-là, il faut ne pas, faut pas accepter, euh, bah, faut pas accepter euh, le clientélisme, il ne faut pas accepter les bis-bis, euh, même quand on a besoin d'un... Bah, d'un logement, d'une place en crèche, parce que c'est vraiment toute la collectivité qui souffre euh, de ça. Et, et, et finalement, le, la conséquence de ça à long terme, et je pense qu'on le voit venir, nous, c'est aussi la raison de notre engagement, c'est que euh, finalement, le, la démocratie participative euh, fonctionne de, de plus en plus mal. Mmh. Et il euh, y a des extrêmes euh, dans, le, dans le champ politique qui, qui ont un discours qui plaît de plus en plus. et donc voilà, il faut, faut arrêter de voter pour des élus qu'on sait euh, douteux. Et puis, euh, il faut aussi bah, mettre en valeur euh, les élus qui, qui font un super boulot, parce qu'il y en a plein. Mmh. Et une question que j'avais aussi par rapport à ça, c'est que euh, là, en gros, on a dans les gens qui luttent contre la corruption, on a à la fois des lanceurs d'alerte courageux qui, euh, par leur métier, se retrouvent confrontés à des faits de corruption, et euh, alertent souvent au risque de leur carrière, et peut-être pas même souvent de leur... Euh, Enfin, de leur confort de vie, et ça peut être des grosses épreuves d'être un lanceur d'alerte. On a des gens comme vous qui avaient une action pas mal juridique, on a des, des médias comme Mediapart qui enquêtent, ou, ou bah, comme nous par exemple, d'une manière qui donne de la voix à ces, à ces enquêtes. Mais là c'est beaucoup quand même des, à des, des gens, pas mal d'individus, et qu'est-ce que vous avez comme proposition institutionnelle pour changer le fonctionnement des institutions politiques pour que ce ne soit pas juste une affaire de, euh, individuelle, de personne qui va être particulièrement éthique, etc., mais pour que le fonctionnement même de, notre, de nos règles politiques incite les gens à ne pas tricher et à se comporter correctement. Alors, on en a plein, en fait. On, on, ah, on a bientôt un manifeste qui va être publié, euh, qui, fait, euh, qui fait une centaine de pages. Euh, un peu moins, euh, okay. sur toutes nos propositions. Vous pouvez aller voir sur notre, notre site internet, c'est notre plaidoyer. en fait. Il y a toutes les propositions d'anticorps, mais je peux en citer quelques-unes. Okay. Par exemple, euh, euh, il y a... Sur les lanceurs euh, d'alerte, par exemple. Ah, sur les lanceurs d'alerte. Oui, mais c'est un peu lié... Vas-y, vas-y, commence par les tiens, on a une... le temps. Euh, oui, je parlais de l'article 40, parce que l'article 40, c'est l'article qui dit que les, tous les, les élus et fonctionnaires doivent dénoncer... Euh, des délits quand ils sont témoins de délits et en fait c'est une obligation mais il n'y a pas de sanction et euh, nous on pense qu'il faudrait mettre une sanction à cette obligation parce que personne ne la respecte mmh. imaginez si tous les fonctionnaires se mettent <rire> à dénoncer euh, tous les délits euh, dont ils sont témoins dans le cadre de leur activité ça va être un, un boom énormissime et euh, c'est la, la fin de l'omerta aussi mmh. parce que quand il y, y a des dossiers qui sortent on, on voit bien qu'il y a eu une omerta euh, pas possible pendant des années ils, ils, le, ils le savent tous ce qui s'est passé euh, à la région, euh, euh, à la région Rhône, euh, euh, dans l'affaire Sidbon, par exemple, bah, voilà, tout, tout le monde savait, savait qu'il y a des collaborateurs euh, euh, qui, il euh, euh, y a plus de collaborateurs que le, le plafond a accepté. Euh... Donc voilà, euh, c'est intéressant cette proposition parce primaire. que ça peut, avec ton article 40, si on l'implique vraiment et qu'on oblige les fonctionnaires à dénoncer les comportements délictueux dans le cadre de leur activité, ça touche aussi les violences policières. Ça peut mettre fin à l'omerta dans d'autres domaines que strictement la corruption. Il y a des abus de fonctionnaires et des atteintes à la fonction républicaine qui est censée incarner un fonctionnaire qui se montre d'autre manière que la corruption. Non, ça me paraît être une super idée, je n'étais pas au courant. Ah, mais ce serait une bombe euh, totale. Et vous connaissez et puis, des politiques bon, qui se positionnent en faveur de ça, par exemple Il bah, y a des politiques qui font des, des articles 40 déjà. Il euh, y en oui. a, il n'y en a pas beaucoup. On les, fé on les félicite euh, énormément quand ils le font et non. on les aide autant qu'on peut à, à en faire quand ils nous demandent de l'aide. Sur les lanceurs d'alerte, ben c'est en fait, une, euh, une honte le traitement des, des lanceurs d'alerte en France. Euh, vraiment, moi, je, on est témoin de tellement de situations de, de souffrance, de violence. Euh, c'est trop, trop dur et finalement, les lanceurs d'alerte connus de ces dernières années, par exemple Karim banali euh, sont des gens qui vous disent bah, « si, si c'était à refaire, je ne le referais pas ». J'ai perdu mon, mon boulot, je suis boycottée, euh, il euh, y, y en a plein qui divorcent, ou failli divorcer, euh, euh, des scènes de violence devant ses enfants, euh, bon, c'est vraiment très très dur. Et, et finalement, il euh, y a eu la loi Sapin II qui a créé euh, une protection pour les lanceurs d'alerte, mais en grosso modo, cette protection, elle consiste juste à dire que si vous lancez une alerte que vous vous faites licencier, vous avez le droit d'attaquer au prud'homme <rire> pour que le licenciement soit annulé. C'est-à-dire mmh. qu'on a faculté de faire annuler un licenciement et demander la réintégration dans l'entreprise. Bon, déjà, euh, c'est tard en fait, c'est mmh. dur de, de supporter tout ça, un procès euh, qui dure euh, longtemps. Et puis, euh, demander une réintégration dans une, dans une boîte qui vous a viré euh, parce que vous avez dénoncé euh, quelque chose qui est d'intérêt général. Voilà, Et, et ça, ça ne va pas. Donc, il euh, n'y a pas assez d'aide à ce niveau-là et surtout, il euh, y, euh, y a des espèces de paliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié qui veut dénoncer quelque chose est censé aller voir son boss pour lui dire euh, « Ah oui, je voulais vous informer que ce que vous faites n'est pas bien. <rire> » Par exemple, dans le cas de Karim Banali euh, c'est pas bien de euh, déverser de l'acide dans la nature. Bon bah, euh, c'est gentil, mais en fait, c'est des gens qu'on envoie, euh, qu envoie se faire licencier. Wow. Donc, euh, ça, c'est vraiment dégueulasse. Et il y, y a une directive européenne qui a été votée, donc, euh, que la France est, devrait euh, transposer en droit français. Euh, très rapidement, et sur laquelle on est en train de travailler via une autre association qu'on a créée qui s'appelle la, la Maison des lanceurs d'alerte. Mmh, okay. euh, une association qu'on a créée avec euh, 16, autres, euh, 16 autres associations. On s'est dit, ok, on va mettre toutes nos compétences ensemble et euh, on, va, on va bosser sur ce sujet ensemble. Donc, la, la MLA est en, est en train de bosser euh, sur ce sujet-là pour avoir une, une transposition hyper ambitieuse. Donc déjà, ce palier-là, il a été supprimé, c'est-à-dire que l'Union Européenne bien. a compris que c'était complètement déraisonnable de demander ça. Euh, nous, on a fait énormément d'autres propositions, et, euh, et notamment une, une question d'aide financière, parce mmh. que c'est des ouais. gens qui, qui, qui perdent soudainement un peu tout, quand même. Et hein, c'est des gens qui, en vrai, euh, si on réfléchit deux minutes, euh, ils ne le font pas pour ces motivations-là, mais euh, si c'est des gens qui, souvent, euh, permettent de mettre fin à des pollutions euh, dégueulasses, ou euh, de nous rapporter des centaines de millions d'argent public, euh, voire des fois des milliards... Par, euh, par ce qu'ils révèle euh, mmh. se dire que l'État se doit de les soutenir financièrement et, et on n'est pas obligé de faire comme aux États-Unis où on a carrément des fois des pourcentages de ce qu'on fait regagner à l'État américain, mmh. etc mais en tout cas, ça paraît le minimum du minimum de soutenir financièrement euh, euh, bah, ces gens en fait, qui ont pas des. Pas trop souffrir de, ah oui. de leur acte de courage, finalement. Ah, c'est c'est des gens qui dénoncent des trucs, euh, c'est pas dans leur intérêt, en fait. Ah, euh, Karim Banali, euh, bah, le seul intérêt qu'il avait, c'est de perdre son poste. Il y a, il y a plein d'autres exemples comme ça. On a à la Maison des Lanceurs d'Alerte, justement, une administratrice, euh, euh, Céline Boussier, qui a, qui a dénoncé des violences euh, dans, euh, dans un établissement qui recevait des, des mineurs euh, handicapés. Il y, a des, il y a des situations, c'est viscéral, c'est insupportable, on peut, ne on peut pas faire autrement que, que de dénoncer certaines situations. Et pourtant, euh, malgré ça, on a un système aujourd'hui qui ne euh, bah, protège pas suffisamment ces personnes, alors que, alors que ce qu'elles font, c'est juste euh, humain, en fait, c'est normal. C'est normal. Ok, du coup là, on voit que du côté des individus qui font sortir les dossiers, il y a des, vraiment du boulot à faire pour mieux les protéger et, et bah favoriser au maximum le fait que les gens qui, qui sont témoins de ces actes puissent les, les dénoncer. Et après, du côté des, de, de ceux qui sont coupables de, de, de corruption, euh, pas, notamment de, les politiques ou certains fonctionnaires qui se laissent corrompre, euh, est-ce que tu as en tête un peu des, des, des, les grandes pistes de, que propose Anticor pour euh, s'attaquer, je ne sais pas, au pantouflage, euh, aux dérives qu'il peut y avoir autour de, du lobbying parfois euh, au, ouais, oui, la corruption bon, pour... des marchés publics enfin tous ces genres de, de grands thèmes qu'on retrouve tout le temps quand on parle ben, de corruption il y, y a plusieurs axes il de y a, il faut mettre euh, il faut il faut mettre en place des mécanismes de contrôle par exemple il y a des il euh, des collectivités où euh, où l'opposition a pas de, de place dans les euh, les commissions d'appels d'offres par exemple Donc, les commissions qui sont censées étudier les appels d'offres et, euh, et donner euh, donner un avis, donner des notes sur le, le, la meilleure offre. Il euh, y a des commissions où il n'y a pas l'opposition, alors que l'opposition a quand même un rôle de vérification, de garde-fou qui est hyper important. Donc nous, ce qu'on propose très souvent, c'est ça donner plus de place à l'opposition. Par exemple, donner la, la vice-présidence euh, de la, la commission des finances euh, dans une ville systématiquement à l'opposition. C'est pas facile. <rire> c'est pas facile, mais mine de rien, c'est c'est quand même un, un garde-fou important. Et puis, euh, par rapport aux affaires, euh, à l'aspect euh, sanctions, euh, ce qui est vraiment le plus difficile pour nous depuis des années, c'est la longueur des procédures. Ouais. Parce que ça alimente un sentiment d'impunité de, euh, des élus qui, euh, bah, qui alimente lui-même euh, la défiance en, envers la, la classe politique. Surtout quand en et face, tout... pour la moindre et euh, n'importe quoi de manif, où souvent les gens n'ont rien fait, on les met en comparaison immédiate. Ça fait un deux poids, deux mesures euh, qui donne envie de gerber. Ah, bah oui, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il euh, y a. De toute façon c'est même chiffré, hein. c'est-à-dire qu'on sait que dans les affaires de, de corruption euh, la durée moyenne euh, d'un procès est de 6 euh, ans et encore euh, franchement 6 <rire> ans ça me paraît pas mal, hein. nous on en est euh, à 11 ans, 12 ans dans certains procès euh. donc euh, il faut vraiment accélérer cette justice là parce que euh, c'est très important que les citoyens voient que les élus euh, qui se comportent pas bien sont, sont sanctionnés et, que, et puis surtout que les autres élus fassent pas la même chose. Euh, et là, pour, pour arriver à accélérer les délais de justice, j'imagine qu'il faut des moyens et peut-être un peu entraver euh, certaines procédures euh, euh, qui sont juste faites pour gagner du temps Qu'est-ce que vous proposez Oui, il faut, des, il faut des moyens, évidemment, mais bon, ça c'est un peu tous les services publics qui en ont besoin. On a beaucoup parlé de l'hôpital euh, l'année dernière, on va encore en parler. Mon avis, le prochain sur la liste, c'est la justice, parce que franchement, euh, justice est dans un état euh, euh, très, très vraiment très pré préoccupant. Donc euh, là, c'est bon, aux députés de décider ça quand ils votent le budget. Hein. Mais euh, très, très, très clairement, il faut beaucoup plus de, ma de magistrats. Ouais. Par rapport à, à l'Allemagne, euh, c'est des chiffres un peu anciens, mais je ne je, je, je, je suis pas sûre qu'ils ont été remis en cause. On a euh, un tiers euh, de juges en moins par habitant par ouais. rapport à l'Allemagne. Okay. On est dans une situation pas du tout normale. Ouais. Donc il faut plus d'argent et puis nous on propose aussi euh, éventuellement de créer une priorité judiciaire, c'est-à-dire euh, un tunnel judiciaire, c'est-à-dire que certaines infractions sont, sont traitées avec une priorité. Mmh. Voilà. En plus le pire c'est que c'est de l'argent, comme on l'a dit un peu plus tôt, quoi qui bien souvent est rentabilisé en fait par, euh, par ce que ça permet de traiter. Ah, euh... okay. Ça, c'est une évidence. Tu, tu l'as dit tout à l'heure, euh, euh, euh, le, le coût de la corruption en France par an a été chiffré à 120 milliards d'euros. C'est l'argent qu'il faut aller chercher. Il y a encore le oui. juge Van Runbeck l'autre jour qui, qui en parlait. Mais Il dit aux États, mais allez chercher cet argent. Oui. On est en train de dire qu'on manque d'argent dans, dans, dans tous les sens, qu'on ne peut pas financer l'hôpital, etc. Bah... Attends, on, on demande à l'hôpital de devenir rentable. Comment ça peut être rentable de réparer un bras cassé alors que là, tu as des fonctionnaires qui peuvent être mais plus que rentables, vu qu'ils vont gratter 120 milliards de corruption et X milliards d'évasion fiscale de tout genre. Euh, non, c'est hypocrite de la part des décideurs politiques qui parlent toujours de rentabilité et de services publics et de fonctionnaires qui sont des fardeaux euh, de ne pas faire tout ce qu'ils peuvent pour aller récupérer euh, l'argent de la triche, de la fraude et des infractions. Oui, oui, absolument. Bizarrement, il y a, y, a y a un discours officiel qui est évidemment... Euh qui est évidemment favorable à la lutte contre la corruption, mais en fait, dans les faits, euh, les mesures qui sont prises ne sont pas du tout à la hauteur, et, euh, et, bah, et on ne va pas chercher cet argent, alors que c'est une évidence qu'il faut aller le chercher. Par exemple, une des grosses, euh, des grosses sources, de, une grosse partie de ce coût de la corruption, c'est les marchés publics, et là, euh, avec la loi ASAP qui a été votée, en gros, euh, on est passé sur un système où, euh, au lieu de devoir mettre euh, mettre en concurrence, euh, on peut euh, ne pas mettre en concurrence si on estime que euh, l'intérêt général euh, le commande. Mais en fait, on voit que l'intérêt général il commande exactement le contraire. Mmh. C'est c'est la mise en concurrence, c'est euh, justement la recherche de l'offre la moins chère, euh, la plus la, de plus bonne qualité euh, sur le long terme, qui est dans l'intérêt général. Sûrement pas de pas mettre en concurrence, alors qu'on sait que euh, ça, ça représente environ 5 milliards de pertes pour les, pour les finances publiques, euh, pour les finances publiques chaque année. C'est mmh. mauvais marché public, c'est copinage, c'est c'est marché public trop cher. Euh, donc euh, voilà, c'est moi je trouve que de ce côté-là, ça va vraiment pas dans le bon sens. Après les marchés publics, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à, à comprendre, c'est extrêmement technique. Euh, mais voilà, nous qui connaissons un peu ce, ce, ce sujet-là, on, on a vu que la loi ASAP allait vraiment dans le mauvais sens. Ouais. Et puis parallèlement, euh, il y a eu la loi sur la moralisation, mais en fait, euh, on a depuis que Macron arrive au pouvoir, il a absolument rien fait pour encadrer le, le lobbying. Et, et ça aussi c'est quand même euh, une, une grosse question et nous ça fait très très longtemps qu'on euh, on est passé d'une position qui était tout simplement écouter le lobbying, pour le supprimer, c'est pas possible. Euh, bon, on s'est dit que c'était peut-être un peu trop ambitieux et peut-être pas toujours justifié parce que finalement euh, on peut comprendre que, que des entreprises veuillent défendre, défendre leurs intérêts, pourquoi pas, le problème c'est plus que ça se fait dans l'opacité et que et qu'il n'y a pas de contradiction, il n'y a, y a, a personne qui vient leur dire « mais non, vos chiffres sont faux, euh, vous faites ça par ailleurs, c'est n'importe quoi, il y a d'autres intérêts en cause. » Donc euh, on laisse nos élus euh, en à huis clos avec des gens qui, euh, qui sont payés pour, euh, pour les, les convaincre, euh, qui défendent la bonne cause. Et, et ça, ça, très clairement, ça ne va pas. Donc, On a proposé aussi plein de choses euh, sur notre site par rapport à ça dont une idée que moi j'aime bien, mais c'est parce que je suis avocate et, et ça renvoie un petit peu à, au fonctionnement de la justice, qui, qui serait de, de dire bah, s'ils veulent donner des rapports, des documents euh, aux élus, très bien, mais on fait une plateforme en ligne euh, où tous ces, ces documents sont, sont publiés pour qu'ils puissent être contredits éventuellement par des spécialistes, des scientifiques, pourquoi pas. Et il euh, n'y a pas de rendez-vous euh, en huis clos dans les bureaux, ça c'est pas possible, hein. on, on, on peut créer des espèces de, de salles d'audience où, euh, où les, les sujets sont, sont débattus et dans ce cas-là, on laisse la possibilité aux scientifiques, aux associations, aux citoyens de venir apporter un autre regard euh, sur, sur les problématiques. Après, tu as le problème de, de l'asymétrie des moyens. C'est un des gros, un des gros, des gros atouts des lobbies industriels en général, c'est qu'ils ont assez de moyens pour payer bah, plusieurs professionnels de l'influence, pour payer euh, bah, l'accès à plusieurs dirigeants ou décideurs, alors qu'une association elle aura peut-être des facilités d'accès à l'un ou l'autre euh, décideur politique mais pas à tous, et en plus ils ont des moyens de produire euh, bah, parfois des publicités, des faux documentaires, des plaquettes, des bouquins, et euh, toute une déclinaison euh, bah, d'outils pour faire valoir leur position que n'ont pas forcément les associations en face, et du coup euh, Je comprends que ton idée du contradictoire et d'avoir des audiences transparentes, publiques, où on peut répondre aux documents transmis par les lobbies, euh, bah, ça peut euh, un peu euh, atténuer cette asymétrie de moyens qu'ont euh, les grands lobbies. Ouais, c'est pas bête. C'est mmh. pas bête, vos propositions. Elles sont bien <rire> <rire> On les empêche de dépenser trop d'argent finalement. <rire> On, voilà. Là, il y a déjà une, il y a une plateforme qui a été créée euh, pour plus de transparence où les représentants d'intérêts, donc euh, c'est l'autre nom des, des lobbyistes, euh, doivent déclarer leur activité, quelles per euh, quelle personnes plus ou moins ils ont, ils, ont, ils ont rencontré, sur quel sujet et quel budget ils ont mis euh, dans leur activité de lobbying euh, par année. Et en fait, les entreprises dépensent énormément d'argent en lobbying. Mmh. Et les entreprises ne euh, dépensent jamais d'argent dans, <rire> dans des choses qui ne sont pas rentables. Donc, euh, c'est juste une, une évidence que ces activités de représentation d'intérêt sont extrêmement, euh, extrêmement euh, rentables. Voilà. Surtout que c'est un peu comme... Euh, en fait, c'est un truc qu'on a, n'avait on a, on pas trop en tête jusqu'à jusqu récemment. Mais de la même manière que la corruption en politique, ça a pour effet aussi de, de détruire la confiance qu'on peut avoir dans les politiques en général, y compris ceux qui sont... Intègre. Euh, le lobbying, ça a aussi un peu l'effet euh, similaire, c'est qu'on voit euh, notamment un peu dans, dans la gauche et les écologues, etc. Des gens qui, euh, après, peuvent utiliser un argument lobbying pour tout et n'importe quoi, même dans des cas où, où en fait, euh, les choses n'ont rien à voir avec du lobbying, mais en fait, ça crée une sorte de suspicion et d'argument qu'on a envie de ressortir tout le temps. Et, et en fait, il euh, bah, y a des fois où le lobbying, ça, ça existe et où c'est très dommageable, etc. D'autres fois où ce pas du tout le cas. Et nous, on l'a beaucoup vu avec tous les débats sur les médicaments, hydroxychloroquine, machin, etc. Beaucoup de gens sont tellement habitués à ce que les intérêts privés gagnent et de l'influence, etc., qu'il y a une sorte de parano et que des fois, il y a des, des cas où c'est juste pas le cas, ça n'a juste rien à voir. Mais on a, on, a, on a tellement notre confiance ruinée par des années et des années de cas qu'on voit passer dans les, dans les journaux qu'au qu bout d'un moment, on a du mal à à pouvoir accorder notre confiance aux autorités sanitaires, scientifiques, etc., même quand cette confiance euh, est méritée. Et du coup, ça, ça, ça nous a encore donné un coup de euh, « de, ah bah merde, la régulation des corrects du lobbying suffisante pour euh, recréer cette confiance euh, envers, euh, envers les, les, les autorités, quelles qu'elles soient euh, ». Elle est vraiment indispensable pour pouvoir euh, garder un peu en vie nos institutions démocratiques, quoi. Oui, bah oui moi, moi je la comprends, cette, cette défiance en fait. Euh, je, je comprends même le complotisme, hein, je ne le, le soutiens pas du tout et moi j'ai décidé que je ne verserai pas dans la théorie du complot parce que je vais, re, je vais rester euh, saine d'esprit. Mais, mais je comprends qu'il y ait cette tendance-là. En fait, euh, moi la, la solution que j'ai, c'est juste de, de fonctionner uniquement euh, sur l'épreuve. Mm. Il ne faut pas partir dans des théories euh, qu'on qu ne peut pas prouver juste sur la base d'une défiance généralisée. Mmh. Ce n'est pas, pas possible. Mais c'est aussi pour ça que contre le complotisme, ce qui est hyper important, c'est le travail, euh, travail d'investigation. Euh, on, euh, on a aussi un journalisme qui n'est pas en très, très bon état en France. Mmh. À part quelques journaux d'investigation euh, comme Mediapart, Les Jours, Mediacité, il y en a quand même plein qui font un super boulot. Euh, on a quand même beaucoup de journaux qui font plus d'investigation et, euh, et qui ne euh, veulent pas non plus euh, trop déranger euh, euh, beaucoup de personnes. <rire> bah, ont... D'ailleurs, toi, tu vas, tu vas participer au lancement euh, d'un nouveau média qui va, qui va s'intéresser aux affaires de, de corruption qui va être lancé oui. par Denis Robert, qui a une bonne bonne mode d'expérience. Oui, c'est oui, un super début d'année. On lance un média qui s'appelle Blast, donc, euh, qui a priori euh, va faire euh, trembler euh, <rire> la terre, tout le monde, <rire> on verra. Et, et on, déjà, on le lance la, vendredi, on okay. a déjà créé la société, fait tout ça. Et effectivement, c'est Denis Robert qui, euh, qui prend les rênes de ce nouveau média, qui est... Un journaliste d'investigation extraordinaire mmh. qui, est, qui, est, bah, qui, a, qui a été le lanceur de l'affaire la, Clearstream, mmh. de l'affaire Lyon-Turin. C'est lui qui a organisé l'appel de Genève aussi. C'est quelqu'un que moi je connais depuis longtemps. On lui a donné un prix éthique d'ailleurs en 2011. Et d'autres et journalistes, il y a Maxime Renaï par exemple, qui est un super journaliste, qui bosse sur la fraude fiscale, à ouais. qui on a donné un prix éthique en janvier 2020. C'est vous qui avez fait le casting ou quoi <rire> de de bah, ouais. Finalement, on... <rire> c'est moi. <rire> non, non, non. non c'est pas moi, moi je me suis fait embarquer parce que c'est des, des personnes que, que j'aime énormément, parce que, parce que je sais à quel point c'est important en fait, parce que nous, à anticorps, quand on on fait pas d'investigation, donc on, on a besoin de, du travail euh, journalistique en amont pour, euh, pour débusquer euh, les mécanismes, euh, euh, monter des dossiers, tout ça, on, on, a, on a besoin de... On peut pas. Euh, nous, quand on, quand on a les preuves, on, on fait des dossiers, on analyse, on qualifie juridiquement, mais on ne fait pas de travail d'investigation. Donc, euh, disons que c'est en amont ce qui, ce, qui, ce qui est nécessaire pour qu'on puisse, nous, faire notre travail après. Et ça, c'est vendredi le lancement en ligne C'est vendredi, oui. Eh ben, bienvenue à ce nouveau Média Blast. N'hésitez pas à aller faire un tour pour soutenir, puisqu'ils ont l'air d'être chevilles ouvrières dans le travail de dévoilement et de lutte contre la corruption. Du coup, du coup bienvenue, bienvenue à Blast, et longue vie à Blast. C'est vendredi soir, du coup, si j'ai bien compris. Ouais. On a pas mal de questions, là, comme ça commence, on commence à arriver un peu au bout de, de, de notre temps. On a pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous ayez ce renouvellement d'agrément. Est-ce qu'on est forcé de patienter, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens, des pétitions, des gens des députés à qui écrire Est-ce qu'on peut faire quelque chose Alors, euh, nous, en fait, ce qu'on avait, on a eu une super initiative euh, de la mairie du 10e à Paris qui a qui a décidé de voter un, un vœu. Euh, pour soutenir Anticor. Et du coup, ils en ont parlé autour d'eux, et ils en ont parlé à d'autres euh, mairies d'arrondissement, et euh, du coup, nous, on en a parlé à d'autres euh, maires. Donc, en fait, si, si, vous, si les, les personnes euh, qui veulent nous soutenir ont envie de contacter euh, des conseillers municipaux pour leur dire euh, ça, voilà, on n'a pas organisé ça, mais on est hyper contents de ce soutien euh, qui est... Euh, il est merveilleux, c'est vraiment très sympa, un, un vœu, euh, un vœu municipal okay. pour soutenir Anticorps. Voilà. Sinon, le dossier, il est entre les mains de, de Jean Castex, euh, puisque c'est lui qui va prendre la décision, puisque euh, Monsieur Dupont-Moretti se, se déporte forcément de ce mmh. dossier, puisqu'on a porté plainte contre lui. Voilà. Donc c'est Jean Castex qui va prendre la décision. Il doit la prendre euh, là euh, pour le 2 février. Wow. Donc euh, bon, y a, on n'a plus énormément de temps, euh, on verra s'il si y a renouvellement, euh, c'est super. S'il n'y a pas de renouvellement, nous, on va lancer une procédure euh, en justice, puisqu'on a le droit de contester euh, le, refus, euh, le refus du Premier ministre euh, éventuellement. Mais c'est vrai que pour nous, ce serait, euh, ce serait très… Euh, bah, ce serait scandaleux si vous ne l'aviez pas. Oh, bah, oui, <rire> je pense aussi. Puis ce serait anxiogène pour nous, mmh. parce qu'on a, on a énormément de procédures en cours. Et qu'en fait, on ne sait pas très bien ce, que vont, ce qui va devenir de ces procédures si notre agrément tombe. Oui, parce qu'il suffira à ce moment-là qu'un procureur euh, remise votre, votre dossier et la plainte sera enterrée et vous ne pourrez plus rien faire sans cet agrément. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer pour les, les instructions en cours, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction a déjà été saisi. On ne le sait pas, j'espère que ces instructions ne tomberont pas, mais c'est vrai que quand on a quand on a contourné le proc qui ne voulait pas agir, bah, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus de victimes, puisqu'Anticor est victime hein, dans, ces, dans ces procès, et, y a plus de, et, et le Prog ne va pas reprendre à son compte les poursuites. Donc, mmh. euh, en fait, on sait, ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour le futur, on euh, ne pourra plus saisir de juge d'instruction, donc on ne pourra plus faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire euh, bah, euh, voilà, empêcher, euh, empêcher que les enterrements première classe des, des dossiers politico-financiers mmh. qui dérangent. Non mais ça, on espère, enfin on va tout faire pour que vous ayez votre agrément et si vous ne l'avez pas, on va participer à la tempête médiatique pour qu'ils motivent leurs décision ouais. et qu'ils qu ne bah, qu s'en sortent pas avec cette décision scandaleuse. Après je suis obligé de te poser la question, si tu faisais l'avocat du diable, qu'est-ce qu'on pourrait vous reprocher à anticorps Pour quelles raisons ils pourraient ne pas vous le renouveler à part simplement pour protéger leurs arrières ou pour vous punir de les avoir dérangés Oh bah je ne crois pas qu'il y a d'autres choses. En tout cas, sur les... en fait, nous, on, on demande l'agrément sur la base d'un décret, donc il y a des conditions dans ce décret, on, on les remplit toutes. Il y, a euh, il y a certaines conditions qui laissent une part de subjective, euh, par exemple sur l'indépendance, ou euh, le... non, la question du fonctionnement interne euh, régulière, bon, euh, c'est réglé, donc on a, on a des conseils d'administration, on a des assemblées générales, ça ne pose pas de problème. Il euh, y a la question de l'indépendance, euh, notamment financière. Bon, bah, on leur a donné euh, les éléments, euh, on leur a donné notre comptabilité, etc. Euh, ah, je ne vois, vois pas ce qu'ils peuvent nous reprocher. Eh bah, espérons qu'ils qu fassent the right thing, <rire> qu'ils fassent ce qu'il faut faire. De la balle est dans leur camp, on verra ce que décide Jean Castex. Hein. Ouais. Oui, bah, en même temps, c'est hyper paradoxal. Hein. Nous, on, il faut qu'on aille demander au gouvernement l'autorisation de continuer <rire> à porter plainte. Et <rire> – En euh, fait, ça, ça devrait pas, être à, lui de, ça devrait pas être à eux de vous la de de à eux. Ouais. Ouais. et puis ça devrait être évident. Mmh. Je veux dire, dans leur service, ils devraient se dire, « Ah oui, bah, bien sûr, on renouvelle, Enfin, ça devrait être un dossier d'affaires courantes. » Et là, comme ils vous font traîner, traîner, traîner, on en vient à se poser la question publiquement, et vous, vous en venez à avoir la pétoche. Mmh. Ce qui est quand même assez choquant, je trouve pour la santé de notre démocratie oui, On, on, on, on l'aura, de toute façon, on le récupérera devant, les, devant le juge administratif hein, s'il si faut que ça se passe comme ça, parce que de toute façon, il y a des conditions et nous, on les remplit. Donc, mmh. euh, bon... Voilà, mais c'est oui, c'est pas normal. On, on le sent bien qu'il qu y a quelque chose de complètement anormal à devoir, euh, voilà, demander au garde des Sceaux euh, de nous autoriser à porter plainte contre lui. Quoi. <rire> on l'a déjà fait parce qu'on <rire> n'a pas attendu son autorisation, mais bon, on voit bien qu'il y a quelque chose de complètement anormal dans ce système-là et qu'il faudrait que l'agrément soit donné par quelqu'un d'autre, peut-être par la, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou, euh, ou, euh, ou le Défenseur des droits ou. Mm. C'est pas bête. Ok. Euh, ouais, bah du coup j'ai l'impression qu'on a, a abordé pas mal des sujets clés qu'on avait envie de, de voir avec toi euh, ce soir. Euh, du coup, si vous avez envie d'en savoir plus encore, euh, bah vous pouvez facilement aller notamment sur le site euh, d'Anticor pour pouvoir lire un peu toutes les propositions euh, qu y a à l'assaut. Si vous avez envie de les soutenir euh, financièrement, n'hésitez pas. Euh, du coup, à adhérer ou à faire un don. Euh, du coup, je l'ai fait cet après-midi. C'est hyper facile à faire. Ça va vous prendre deux secondes. Euh, si vous voulez bah, soutenir notre travail à nous, euh, n'hésitez pas non plus à rejoindre euh, Osons Comprendre. Euh, bah, C'est grâce aux membres du site hein, qu'on peut vous, vous faire toutes les vidéos qu'on vous fait, dont celle-là. Euh, donc euh, n'hésitez pas, pas non plus. Euh, bah, nous, c'était très chouette, euh, malgré les petites difficultés techniques du début, c'était très chouette de démarrer notre, notre euh, année d'entretien euh, avec le thème hyper important et dont on parle au final pas... Assez souvent, je trouve, euh, en dehors des scandales euh, de la corruption en France. Euh, bah, C'était un plaisir de te recevoir. Merci un beaucoup. grave. J'espère. Merci pour ton temps. J'espère que, que tu as kiffé être avec nous. Désolé pour les petites contraintes techniques. On va voir ce qu'on peut faire pour le replay. Mais, mais c'est un plaisir. On en a appris plein de trucs. J'espère qu'il euh, y a eu pas mal de gens intéressés par votre boulot. J'espère que vous aurez votre agrément et euh, plein d'adhésions pour que vous puissiez rester le poil à gratter de notre République. Et, euh, et bah, du coup, je, vous sou... bah, je te souhaite une bonne soirée, Élise. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Une très Allez. bonne année. Et on se revoit bientôt sur... Euh, Osons causer ou osons comprendre Ciao tout le monde, gros bisous